Allez, normalement c'est bon. On est en live. Donc merci à tous d'être là pour euh, donc ce, ce nouveau meet-up WordPress Montpellier. Donc je suis en, on fait en présence de Fabrice Ducarne, double formation, et de Jean-Baptiste Audras, Woodunit. Je vous laisse vous présenter tous les deux. Allez, vas-y, JB, à toi l'honneur, c'est quoi l'invité d'honneur? On t'écoute. Eh ben, merci pour l'invitation déjà. Oui. Bon, moi je suis JB Audras, Jean-Baptiste Audras. Euh, voilà, je travaille chez, euh, à l'agence Woodunit, où je suis directeur technique. Euh, et euh, parallèlement, j'ai une activité sur le core WordPress, euh, où donc euh, je suis représentant de l'équipe de développement de WordPress depuis maintenant un an. Et euh, parallèlement à ça, depuis quelques années, je suis, suis l'un des responsables, des co-responsables de, de WordPress en français, donc à savoir la traduction, mais aussi le site fr.wordpress.org. Merci Julien, <rire> merci Julien, on est ravis de t'avoir. Euh, du coup, moi, c'est Fabrice Ducarme, co-organisateur des meet-up euh, à Montpellier avec notre ami euh, Nico. Euh, donc, uh, WP Formation, hein, pour ceux qui connaissent pas. Euh, et euh, anciennement, WP Serveur. Euh, voilà, grosso modo, euh, pas plus. Et, euh, et Nicolas, t'écoutes cette présentation quand même aussi hein, parce que. Ouais. Donc Nicolas Mercatili, donc moi je suis dans le plutôt orienté dans le SEO, euh, donc pas mal euh, dans la communauté WordPress également. J'ai deux casquettes aujourd'hui principalement, SEMJUS pour la vente de stratégies de liens pour accompagner les sites à gagner en visibilité euh, sur Google, et un thème euh, WP Rank euh, qui permet d'avoir euh, un thème optimisé pour euh, le référencement et WordPress WooCommerce. Euh, alors, petite parenthèse, là, on est sur la chaîne Web2Win, qui est une chaîne euh, d'une asso que je compte mettre en place prochainement sur Montpellier afin de regrouper tout ce que j'organise. On est nombreux euh, à se retrouver régulièrement pour euh, tout ce qui est Meetup, PrestaShop, les Meetup également euh, WordPress, mais aussi tout ce qui est associé au SEO. Et à terme, tout ça sera regroupé sur un site. Donc, voilà. Donc j'ai déjà mis la chaveur dans les bœufs, la chaîne est déjà en place. Le reste arrivera par la suite. Voilà, bah, allez, on, on va démarrer. JB... Je te laisse, euh, je te laisse partager ton écran et je me. Allô allô. Est-ce que vous m'entendez? Oui c'est bon, j'y vais normalement c'est bon. Tu, ah bon. d'accord ok c'est juste que ça coupé ton micro mais c'est bon. Voilà, okay. On te laisse dérouler. Ça marche. Bah, du coup, euh, voilà. Donc, euh, Fabrice euh, et euh, Nicolas m'ont euh, proposé de venir intervenir euh, à Montpellier. Donc, euh, je suis parmi vous à Montpellier. Euh, non, pour de vrai, du coup, je suis, je suis de mon Ardèche natale et je suis ravi d'être parmi vous. Euh, donc, euh, ils m'ont sollicité pour venir euh, parler de Gutenberg. Euh, effectivement du coup bah, je vais essayer euh, que cette présentation parle un petit peu à tout le monde au profil plutôt webmaster, au profil un peu technicien même si on ne va pas aller très fort dans la technique bah, on, va faire, on va en parler un petit peu euh, voilà c'est intéressant, je vais essayer de vous montrer pas mal d'exemples d'extensions, de, de thèmes etc et puis euh, j'espère que, euh, voilà, que ça vous intéressera et, et que ça vous donnera euh, envie euh, d'essayer euh, l'éditeur de WordPress euh, ok, bah, la présentation, du coup, je vais passer très rapidement, puisqu'on l'a déjà faite. <rire> voilà. Euh, et puis, bah, du coup, j'attaque directement avec, euh, avec un peu d'histoire. Euh, avec un peu d'histoire, et puis déjà, pourquoi en fait euh, le projet Gutenberg C'est en fait une bonne question, euh, puisque derrière, euh, ben, derrière Gutenberg, on le connaît euh, en tant qu'éditeur. Euh, effectivement, c'est comme ça qu'il est apparu. Euh, mais euh, c'est un projet euh, qui date d'il y a quelques années déjà, et, euh, et on pourrait se demander, mais pourquoi finalement avoir besoin d'un éditeur Celui d'avant, il marchait très bien, ça c'est un, un discours qu'on a beaucoup entendu en 2018 ou en 2019, et puis qu'on continue à entendre aussi. Hein, il voilà. euh, y a des page builders, donc des constructeurs de pages qui sont disponibles sur le marché, etc. Euh, donc pourquoi avoir besoin euh, d'un éditeur tel que Gutenberg au sein du projet WordPress euh, déjà, Gutenberg, ce n'est pas qu'un éditeur, on parle vraiment du projet Gutenberg. Euh, pourquoi Parce que ça va beaucoup plus loin que l'éditeur. Euh, et en fait, la, la principale raison d'être, en fait, c'était euh, d'avoir une unification de l'interface et vraiment en fait, d'apporter de la cohérence dans les concepts éditoriaux que chacun euh, et chacune doit manipuler euh, lorsqu'il est question d'administrer un site WordPress. Euh, C'est-à-dire qu'avant Gutenberg, et puis toujours aujourd'hui, pour ceux qui n'utilisent pas le nouvel éditeur, enfin l'éditeur tout court, on va dire. Euh, ben, il était nécessaire de manipuler plein de concepts éditoriaux qui étaient tous très très différents, euh, à savoir ben, l'éditeur classique, donc euh, TinyMCE qui reposait sur sur la fonction sur le la technologie TinyMCE, euh, les shortcodes, donc les codes entre crochets, les codes courts en français, euh, les widgets, le, les menus, le customizer, donc l'outil de personnalisation, les champs personnalisés, et puis les, tous les page builders, hein, euh, voilà les les page builders antiques tels que Visual Composer, euh, etc., mais aussi les page builders plus récents comme Beaver Builder qui est plus euh, à destination des techs, des tech, euh, et puis d'Elementor qui, aujourd'hui, cartonne, hein, évidemment. Euh, voilà. Tout ça, en fait, ça représente plein de concepts éditoriaux qu'il faut manipuler, c'est-à-dire qu'il faut apprendre tout ça, finalement, pour pouvoir gérer son site WordPress. Euh, L'idée, en fait, derrière Gutenberg, c'est d'avoir un concept clé, celui du bloc, euh, et finalement de tout manipuler l'ensemble de son site, potentiellement, en quelques années, c'est-à-dire que ça ne se fait pas tout de suite, à partir de ces blocs-là. Donc, euh, voilà. Euh, un petit historique sur le projet. Donc, euh, en 2017, le projet Gutenberg a été lancé et, euh, du coup, le lancement euh, de la première phase, de la phase 1 du projet Gutenberg a été lancé. Euh, C'est le développement du nouvel éditeur. Ça a pris, euh, ben, voilà, un an et demi, hein, de, de, de l'été 2017 à décembre 2018. De décembre 2018, WordPress 5.0 est sorti et il y a eu le lancement. J'ai rajouté délicat parce que, pour ceux qui ont suivi, du coup, c'était délicat, effectivement, de l'éditeur. Donc, décembre 2018, on a un éditeur qui se lance avec une communauté WordPress qui représentait déjà un tiers du web. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est 40%. Euh, un tiers du web, euh, c'était beaucoup et ça faisait beaucoup de changements. Euh, effectivement, alors je ne vais pas avoir un discours du genre voilà les gens refusent le changement, c'est de leur faute, etc. Euh, c'est pas ça parce que c'est compréhensible finalement. On a des technologies qu'on utilise et qui fonctionnent depuis des années euh, et puis là d'un seul coup on a un concept complètement différent où on nous promet finalement quelque chose de génial. Euh, sauf que quand ça sort un logiciel voilà ça reste un logiciel et quand ça sort et que c'est nouveau ben c'est pas forcément si génial il faut que ça ait une période de maturation alors bien sûr un an et demi de développement ça peut paraître beaucoup surtout pour, euh, pour une centaine de personnes hein, à peu près euh, même plus d'ailleurs plutôt 200 personnes qui étaient impliquées euh, mais finalement ben voilà ça, ça a pris du temps et, euh, et quand c'est sorti il y avait encore ben voilà des choses à peaufiner euh, donc entre janvier, 2018, janvier 2019 et, euh, et fin 2019 toute l'année a été passée à peaufiner l'expérience éditoriale, toutes les fonctionnalités apportées par Gutenberg pour pouvoir aboutir en un an à quelque chose voilà, qui soit stable, etc., tout en permettant de l'utiliser et de commencer à l'utiliser et voilà, de commencer à permettre aux professionnels comme aux amateurs, d'ailleurs, de pouvoir utiliser cet éditeur pour leurs différents besoins, tout en le peaufinant. 2020, l'écosystème, alors, c'est des dates qui sont un peu arbitraires, c'est pour donner des années. Hein, derrière, Bon, euh, les, premiers, euh, les premières extensions qui ont commencé à utiliser l'éditeur, euh, elles sont sorties au moment où l'éditeur est sorti, évidemment. Mais euh, on peut considérer qu'à partir de 2020, donc l'année dernière, sur toute l'année, euh, l'écosystème s'est mis en route. Euh, on a vu un florilège d'extensions qui sont sorties, qui permettent d'étendre les fonctionnalités de l'éditeur. Euh, et euh, du coup, bah, c'est là finalement que l'éditeur a vraiment euh, connu une grosse ascension en termes de, de, de taux d'usage en fait, au sein de la communauté WordPress. Euh, et en 2021, donc c'est là où on arrive maintenant, euh, avec euh, une nouvelle petite révolution, qui est le FSE, le Full Site Editing, on en parlera dans la deuxième partie euh, de la présentation. Euh, donc 2021, donc tout ça pour dire que Gutenberg n'est pas qu'un éditeur, c'est un projet d'ensemble visant en fait, à améliorer l'expérience éditoriale de WordPress, autour de WordPress, et d'administration autour de WordPress. Et euh, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que l'éditeur, en fait c'était que la phase 1 du projet. Et il y a quatre phases qui sont déjà prévues. OK. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est Gutenberg C'est une boîte à outils éditoriale. Euh, J'en ai déjà parlé. L'idée, c'est d'avoir une unification de l'expérience éditoriale. C'est vraiment ça l'objectif. Et en fait, finalement, Gutenberg est en lui-même tout seul. Euh, alors, il apporte un éditeur euh, aujourd'hui qui peut être utilisé pour éditer ses articles, par exemple, alors que, par exemple, on peut choisir de garder son page builder pour éditer les pages. Voilà, c'est quelque chose qui est, qui est couramment fait. Euh, mais euh, l'éditeur en lui-même, en fait, il n'est rien sans la communauté et sans un élément qui a fait la force de WordPress à travers les, les années, c'est ce qu'on appelle l'extensibilité. Euh, on parle toujours, alors côté anglophone, on a l'habitude de dire plugin, même en France d'ailleurs, on utilise un petit peu trop plugin, à mon sens. Euh, en fait, je préfère le terme d'extension, parce que vraiment, ça, c'est ce qui représente cette extensibilité, et c'est ce qui a fait la force de WordPress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des dizaines de milliers d'extensions, euh, pour correspondre à à peu près tous les besoins, c'est ça qui explique majoritairement pour moi euh, le fait qu'aujourd'hui, WordPress représente euh, voilà 41,8, je crois à peu près, au jour, jour d'aujourd'hui, euh, pour cent du web, c'est euh, grâce à cet écosystème. Et donc, revenons à l'éditeur. L'éditeur, en fait, finalement, en lui-même, il apporte beaucoup de choses, mais il repose aussi sur le répertoire d'extension, WordPress.org, sur le répertoire de thèmes, WordPress.org, sur le répertoire de blocs, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, parce qu'il est intégré à l'intérieur du répertoire d'extension. Euh, sur le répertoire de composition, qui là vous, vous ça vous parle peut-être un petit peu moins, parce que c'est work in progress, c'est quelque chose qui est en cours de développement, mais euh, ce répertoire de composition, vous pouvez déjà y accéder aujourd'hui. Euh, voilà, donc j'irai faire un tour dessus, et puis on vous mettra les liens si possible, quelque part. Euh, voilà. Sans oublier, évidemment, quelque chose qui a vraiment aussi participé euh, à l'essor de WordPress, c'est l'écosystème premium, donc à savoir tous les thèmes et les extensions qui sont payantes que vous pouvez télécharger sur des répertoires euh, payants, etc. Et tout ça, ça participe finalement euh, à la force de WordPress, mais aussi à la force de Gutenberg. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Gutenberg est devenu de plus en plus incontournable, de plus en plus utilisé en tout cas. Euh, c'est à partir du moment où la communauté a commencé à s'en emparer, donc à partir de 2020, euh, vraiment. Euh, donc, je vous propose de vous montrer, euh, vous montrer. alors je, mon objectif, c'est pas de convaincre, hein, c'est plutôt de, de, de faire une démonstration euh, de la force de l'écosystème avec quelques exemples. Euh, donc voilà, on va directement aller sur un tableau de bord euh, voilà, d'un site WordPress, euh, un site WordPress tout simple hein, voilà. Euh, j'ai utilisé, euh, j'ai installé un thème euh, compatible avec euh, Gutenberg qui n'est pas très joli d'ailleurs je ne sais pas ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave euh, j'ai dû me planter dans les paramétrages mais c'est pas grave pour la démo ça ira très bien euh, ok et euh, je vous propose de commencer en fait, directement en allant dans une page Voilà, je vais aller créer une petite page euh, pour faire mon petit test et donc l'idée, comme je disais, c'était de montrer un petit peu la force de la communauté. Et donc, on va commencer par euh, créer, par exemple, une page de FAQ. Et alors j'ai iOS qui m'embête un peu. Voilà, modèle par défaut, très bien. Donc, euh, je vais écrire un petit peu de texte, peu de texte. Et euh, du coup, sur ma page de FAQ, je vais vouloir avoir un bloc FAQ. Alors, comment on fait pour faire un bloc FAQ Je peux écrire euh, par exemple un titre, par exemple, plutôt une question, mais je... et puis ensuite écrire la réponse. Donc voilà, une FAQ, c'est un ensemble de questions-réponses. Mais euh, du coup, bah, en fait, on peut aller un peu plus loin grâce à des extensions, notamment un euh, bah, Yoast, pour le coup, c'est l'exemple que j'ai pris, mais j'aurais pu en prendre d'autres, évidemment, en utilisant un bloc qui va s'appeler FAQ de Yoast, voilà. Et ici, je vais pouvoir faire mes questions-réponses. Une question, voilà. Vous allez voir que là, on va rentrer un peu dans le SEO, Nicolas, il va se réveiller un peu parce qu'il commence à s'endormir. <rire> Donc, je vais écrire ma réponse, voilà. Et puis je vais en ajouter autant que je veux. Une autre question. Une autre réponse. Jusque-là, rien d'extraordinaire, j'aurais pu faire des titres et des, euh, et des paragraphes pour faire ma FAQ, sauf que là où ça va être quelque chose d'intéressant, c'est que iOS est une extension faite pour le SEO. Pourquoi elle ferait de l'éditorial comme ça Eh bien, parce qu'une FAQ, ça a un intérêt euh, pour le SEO. Donc, je vais aller voir ma page. Voilà, bon, ce pas très joli, mise en forme, on va dire, basique, hein, voilà, noir sur blanc. Euh, et donc, effectivement, euh, du coup, j'ai ma FAQ qui va se présenter ici. Euh, voilà, ça va être un bloc avec des, des questions et des réponses. Mais ce qui va être intéressant finalement euh, dans ce bloc, donc, euh, qui étend finalement les fonctionnalités de Gutenberg, c'est que je vais avoir accès à euh, des schémas. Euh, hop, je vais y aller ici. Ah, je vais aller un peu plus loin. Donc je, là, j'ai affiché le code source de la page. Hein. Euh, je vais faire une recherche sur FAQ pour vous montrer à quoi ça ressemble. faire une recherche sur questions, ce sera plus simple. Voilà. Donc ici, il y a mon schéma. Alors, ça va être un petit peu euh, pas forcément euh, très simple à lire parce que c'est du code, mais ici, en fait, on voit qu'on a euh, une balise script qui est dans l'entête du site, donc entre l'ouverture et la fermeture de la balise head, et à l'intérieur, du coup, on va avoir un schéma donc en micro-format, en micro-données, en fait, euh, finalement, donc c'est ce qu'on appelle un rich snippet, euh, et qui va permettre, en fait, de déclarer dans le code, donc dans le header, mes différentes questions euh, et réponse, en fait, finalement, pour que euh, des outils externes, donc des, ce qu'on appelle des agents utilisateurs, donc typiquement, ça va être le bot de Google, puissent le réutiliser. Et euh, ce que ça va permettre de donner, par exemple, alors là, je vais faire une petite recherche sur euh, un schéma sur lequel. Euh, euh, voilà, sur un, un bloc FAQ sur lequel, euh, voilà, on a utilisé le bloc FAQ que je viens de vous montrer, le bloc FAQ Yoast, et du coup, sur la requête usine à site WordPress, alors, le problème qu'on avait à l'agence, c'était qu'il y avait pas mal de, de boîtes qui étaient plus fortes que nous sur cette requête-là, alors, bon, bah là, je vois avec... Euh, c'est euh, bah voilà, plutôt cool parce qu'on est passé devant, du coup, mais avant ce n'était pas le cas. Et l'intérêt de ce rich snippet, donc ce bloc FAQ, euh, c'est que ça permettait de remonter euh, en rich snippet, c'est-à-dire avec euh, cet FAQ qui s'affiche directement dans les résultats de recherche. Ce qui faisait que même en étant dans les 3 ou 4e euh, sur la requête, eh ben, ça nous permettait en fait, d'apporter de la visibilité à nos éléments. Donc voilà, ça c'est vraiment en fait un exemple d'extensibilité de, en fait euh, de Gutenberg, c'est-à-dire que des éditeurs d'extension qui sont spécialisés non pas forcément dans l'éditorial et donc dans l'utilisation voilà, dans de l'éditeur, peuvent aussi en fait créer des blocs pour des besoins spécifiques. Ici, c'est un besoin de SEO par exemple. Euh, donc voilà, c'était un premier exemple que je voulais vous montrer. Euh, voilà, Je vais quitter ma page. Ensuite, un deuxième exemple euh, d'implémentation finalement des concepts de l'éditeur au sein d'une extension. Euh, cet exemple, il est assez récent. Euh, et là, je vais parler en fait d'une extension de formulaire. Il y a plein d'extensions de formulaire qui existent, mais euh, on va avoir notamment en fait une extension qui s'est un peu démarquée euh, ces dernières semaines. C'est l'extension Gravity Forms. Cette extension Gravity Forms, en fait, non seulement donc c'est un éditeur de formulaires euh, qui ensuite permet de mettre des formulaires dans sa page. Aujourd'hui, tous les éditeurs de formulaires, sauf peut-être Contact Form 7, et encore je ne suis pas sûr, euh, mais aussi oui, je pense qu'il doit en avoir un, tous les éditeurs de formulaires, disais-je, euh, ont euh, un bloc Gutenberg qui permet d'insérer le formulaire euh, au sein de l'éditeur. Mais euh, Gravity Forms, ils sont allés un petit peu plus loin et ça montre un peu finalement de quoi sont capables quand même les éditeurs d'extension euh, ils sont allés un petit peu plus loin, c'est qu'ils sont allés jusqu'à singer, euh, euh, c'est-à-dire récupérer finalement euh, l'interface de l'éditeur Gutenberg au, au sein de leur interface. À eux. Donc je vais créer un nouveau formulaire, voilà, je crée le formulaire. Euh, voilà, voilà, euh, et du coup on se retrouve dans un éditeur qui ressemble quand même, euh, voilà, s'y méprendre à l'éditeur Gutenberg, je vais mettre quelques champs, voilà, ce que je vais faire, c'est qu'avec les mêmes boutons, la même interface que Gutenberg, donc vraiment que l'éditeur, je vais pouvoir dupliquer, c'est exactement le même bouton, on n'est pas perdu. Et encore une fois, en fait, on revient dans cette idée d'uniformisation de l'expérience éditoriale, ce que je, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, à partir de 2018 finalement, mais à partir d'aujourd'hui, euh, ben finalement, quelqu'un va apprendre euh, finalement à utiliser un concept éditorial qui est celui du bloc et ensuite pourra le réutiliser finalement pour administrer l'ensemble de son site. C'est vraiment l'objectif du projet et c'est ça qui fait tout son intérêt. Donc voilà, je fais mes deux champs. Je vais pouvoir, un petit peu comme dans Gutenberg, utiliser voilà, ce genre de choses pour pouvoir, euh, ben finalement, par exemple, glisser, déposer euh, mes éléments pour pouvoir faire des mises en page euh, avancées, euh, finalement, comme dans l'éditeur. Donc euh, voilà, vraiment quelque chose qui, euh, qui a tout son intérêt. Donc je vais mettre à jour voilà, mon petit formulaire qui demande juste son nom et son prénom. Euh, je vais aller dans une page... Voilà, euh, je vais aller dans ma page d'exemple, hein, par exemple, et puis je vais euh, insérer mon formulaire. Hop. Voilà, ben, on va le mettre en plein milieu, par exemple, ici. Hop. Ici, plutôt. Voilà, je vais aller chercher ben, Gravity Form, le nom de l'extension. Ah, ben, ça ne marche pas. Formulaire, plutôt. Non, super, merci. Alors, je vais aller le chercher directement euh, ici, parce que je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié. Donc, dans la liste de mes petits blocs, je vais avoir quelque part un bloc Gravity Forms, mais je ne sais pas où il est. Euh, j'ai mon bloc FAQ de Yoast, gna gna gna, gna gna gna, où qu'il est mon petit formulaire. Ah bah ça commence bien, j'ai perdu, je trouve pas mon formulaire. Alors, je vais retourner voir si je l'ai bien enregistré parce que des fois ça peut m'arriver vu que je ne suis pas très malin. Ouais, j'ai bien mon formulaire, OK. Je retourne sur ma page. Et là c'est le petit effet démo évidemment. Je vais ajouter une nouvelle page, je vais aller chercher mon formulaire. Yoast, tu es bien gentil, mais voilà. Si quelqu'un voit un truc Gravity Form, ah mais il n'y a que moi qui peux parler, bon bah tant pis. Je vais essayer de me débrouiller tout seul. Eh bien, je ne le trouve pas, voilà, c'était l'effet des mots. Donc, euh, Gravity Forms, c'est super, mais ça ne marche pas, donc on peut pas insérer son formulaire. Euh... Je réessaye une dernière fois en faisant une recherche, mais je ne le trouve pas. Écoutez, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il me manque un paramétrage. Bon, dans tous les cas, euh, on va garder le sourire. Et puis, ce n'est pas bien grave. Euh, je trouverai du coup... Euh, J'essaierai de trouver pendant qu'on répondra aux questions euh, voilà, ce qui s'est passé. Euh, et puis, si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Vous aurez le droit de taper sur les doigts en disant que cette présentation était vraiment... Non, une... oui. On a dans le chat Patrick qui dit que, que tu te avec la recherche. Il dit en haut, avec la recherche, tu ne veux pas le retrouver en haut avec la recherche. Merci non, Patrick. Pas vu, hein. Ici là, si tu tapes gravity là. Non et non et non, là, non, non. parce que en fait, si tu fais juste slash euh, et que tu commences à taper, ça revient au même c'est ce que je faisais une recherche en fait. D'accord. Mais okay. c'est pas très grave. On va pas trop perdre de temps là-dessus. Donc euh, normalement c'est censé marcher. Ici j'ai peut-être euh, peut-être que j'ai parce que j'ai pas mis de bouton soumettre au formulaire. J'en sais rien. Euh, en tout cas il y a une raison qui fait euh, que je peux pas y accéder. Mais c'est pas grave. Je vous propose de directement basculer du coup sur la troisième extension que je voulais vous montrer. Donc je vais aller dans Extension, Je ne l'ai pas activée pour l'instant parce que c'est une extension qui euh, bah finalement ajoute beaucoup de choses. Là pour le coup, c'est une extension qui s'appelle Ultimate Addons for Gutenberg et c'est ce qu'on appelle une bibliothèque de blocs, un catalogue de blocs. Moi personnellement, je ne suis pas forcément hyper fan de ce type d'extension parce que qu'est-ce qu'elle va faire Elle va ajouter en fait tout un catalogue de blocs. Euh, qui sont pour certains super utiles euh, et qui sont pour beaucoup complètement inutiles. Donc, moi, je n'aime pas beaucoup avoir des choses inutiles sur mon site. Cependant, c'est quelque chose de, voilà, de super utile si on a des besoins qui sont très divers, euh, etc. etc. Euh, donc, bon, des catalogues de blocs, il y en a pas mal. Celui-là, en fait, il présente un intérêt de plutôt bien s'intégrer, c'est-à-dire qu'il va avoir en fait, un réglage UAG où il va stocker toute sa pub. Et encore, franchement, ça reste plutôt léger en termes de pub. Euh, voilà, il va stocker son réglage, et finalement, à part ça, c'est tout. Il ne va pas vous embêter avec des plus partout. Donc, je ne voulais pas vous présenter quelque chose de trop intrusif, finalement. L'autre intérêt aussi, c'est que cette extension, elle est complètement, euh... elle est complètement euh, gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de version premium pour l'instant. Hein. J'imagine qu'elle va bientôt sortir. Euh, L'autre euh, élément aussi qui, euh, qui peut être intéressant, c'est que c'est une extension que certains ou certaines d'entre vous peuvent connaître dans la mesure où Ultimate add for Gutenberg existe aussi pour d'autres page builders, comme Ultimate add pour euh, euh, Elementor, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ont fait des versions pour différents page builders et ils en ont fait une pour Gutenberg. Donc voilà, j'ai activé mon extension, donc je vais retourner euh, voilà bah sur ma page contact avec mon, ma démo de formulaire Gravity Forms qui n'a pas marché. Euh, et euh, voilà, je vais recharger ma page et je vais avoir en fait, donc dans ma collection de blocs, du coup, tout un tas de blocs euh, supplémentaires qui seront disponibles voilà, on va attendre que ça charge, alors euh, effectivement, c'est le problème qu'on habite en Ardèche, c'est que la connexion n'est pas toujours c'est peut-être à cause de ça que Gravity Form ne fonctionnait pas à cause de la connexion ardéchoise mais euh, on dérive euh, donc voilà, on va attendre que euh, la page se charge elle est chargée, je vais fermer mon petit ami Yost, voilà je vais aller donc ouvrir donc avec ce petit plus du coup, euh, ben effectivement, ma collection de blocs. Donc ici on est sur tous les blocs natifs. Hein. Vous, vous avez remarqué que du coup sur le côté droit, en fait, quand je survole, on a une prévisualisation des différents types de blocs. Voilà, je vais descendre un peu. Donc ça, c'est les blocs widget. Okay. Ça, c'est les contenus embarqués, Twitter, etc. Euh, et puis euh, voilà, ici on va avoir en fait, une catégorie Ultimate Add-on Block avec ben, voilà, plein de possibilités. Par exemple, une grille de publication qui va permettre de remonter euh, les publications en mode maçonnerie ou pas, un bloc section, un bloc multi-boutons, un bloc témoignage, etc. Donc voilà, euh, tout, un tas, euh, tout un tas de choses, en fait finalement, euh, plus ou moins euh, avancées. Euh, et, ah tiens, styliser Gravity Form, bon, ben, il faudrait déjà que ça fonctionne, mais bon, euh, ben, remarquez, on va l'essayer, du coup. Pourquoi pas Ben voilà, ça fonctionne encore mieux que Gravity Form. Il me permet de sélectionner mon formulaire. Si ce n'est pas beau, ça. Bah, écoutez, voilà. Si vous voulez faire fonctionner Gravity Forms, euh, bah, euh, utilisez ça. Euh, bon, ben bah, voilà, on peut styler, du coup, bah, qu'est-ce qui nous permet de faire voilà, Styler le couleur de la bordure, euh, le rayon, la largeur, etc. Et euh, bah, finalement, c'est tout un tas de blocs. Donc là, j'ai installé un bloc, euh, un bloc formulaire Gravity Form, ce qui m'a permis du coup de, de faire la démo de Gravity Form. C'est plutôt cool. On voit que lui-même propose d'ailleurs son bloc FAQ, qui est finalement similaire à celui proposé par Yoast. Euh, et puis on va avoir bah, voilà, des citations. Je vais essayer d'en insérer une, par exemple. Voilà, en dessous de mon formulaire. Alors, mon identifiant Twitter, voilà, il me demande mon identifiant Twitter. Ah, pour pouvoir. Permettre de tweeter cette, cette citation. Donc, c'est un clic tout tweet, euh, grosso modo. Donc, voilà. Coucou de mon. Bon, je l'ai bien écrit. De Montpellier. Euh, auteur, ben, voilà, moi. Et euh, voilà, donc on va avoir tout un tas de blocs comme ça qui seront disponibles, et c'est ce que permet cette extension. Euh, généralement, les extensions, du coup, euh, sur le marché, du coup, essayent, enfin, euh, voilà, les blocs, en fait, euh, essayent de garder les styles de votre thème, c'est-à-dire que les styles qui vont être appliqués ne seront euh, que les styles, finalement, de votre thème, donc tout dépendra de votre thème. Ici, j'ai pris un thème très, très basique pour la démo. Euh, les extensions de catalogue de blocs, comme, euh, comme cette extension-là, en fait, permettent d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais mettre euh, un paragraphe, graph de texte voilà si je vais en fait dans les options de mon bloc ben euh, voilà par défaut j'ai la couleur etc euh, et euh, ces extensions là en fait vont permettre de ben, de, de rajouter en fait vraiment euh, euh, voilà beaucoup plus de, de possibilités avec des styles de bordure pointillée etc., etc en fait pour ceux qui sont celles et ceux qui sont déjà familiers euh, avec les, euh, les extensions donc là je vais aller voir ma page, elle doit pas ressembler à grand chose vu que euh, voilà, je suis sur un thème assez basique ben, voilà super j'ai mon click to tweet, euh, etc., etc par rapport à ceux qui sont familiers avec les page builders, évidemment c'est pas très euh, affriolant tout ce que je suis en train de présenter puisque c'est des choses déjà, des fonctionnalités que vous connaissez déjà euh, mais euh, finalement vous allez voir enfin voilà, euh, sur un thème qui est déjà lui-même euh, plutôt graphique ben, finalement voilà, vous pouvez aller beaucoup plus loin alors, bon, euh, ici, pour l'instant, j'ai plutôt parlé aux, aux, aux personnes qui sont plutôt de profil webmaster. Je voulais aussi parler aux personnes qui sont techniques euh, et qui peuvent être rebutées par un aspect euh, de Gutenberg, qui pourtant est un des aspects les plus intéressants, c'est qu'il euh, intéress... y a un aspect très, très intéressant de Gutenberg, c'est qu'on peut créer ses propres blocs, comme tout, tous les éditeurs de ces extensions en fait finalement font. Vous avez la possibilité de développer vos propres blocs, de les habiller comme vous voulez, de mettre le CSS que vous voulez dessus, etc., etc., euh, Or, euh, ben pour euh, les développeurs PHP qui ont euh, peut-être essayé euh, de créer leur propre bloc, le problème, c'est que Gutenberg fonctionne sur une technologie complètement nouvelle dans l'écosystème WordPress, enfin, en tout cas quand c'est sorti, c'est la technologie React, euh, et cette technologie donc repose sur du JavaScript moderne euh, qui euh, peut euh, représenter une barrière finalement euh, à euh, l'implémentation de Gutenberg dans vos projets si vous êtes développeur et que vous faites du sur-mesure. Euh, pour cela, du coup, on peut aller voir une extension que tous les développeurs euh, et développeuses connaissent forcément, c'est l'extension Advanced Custom Field Pro, euh, qui elle-même aussi a tiré parti de l'extensibilité euh, de Gutenberg pour proposer euh, carrément, en fait, finalement, un outil complet, donc un framework PHP complet permettant de créer des blocs, non pas en utilisant la technologie React, mais en utilisant la technologie PHP, qui est quand même beaucoup plus euh, connue des euh, développeurs WordPress euh, historiquement, euh, et cette technologie PHP, du coup, en fait, ce framework PHP va finalement convertir ce que vous déclarez en PHP en React euh, pour que ça puisse fonctionner avec Gutenberg. Euh, donc, je vous ai fait un petit exemple que j'ai commencé un petit peu à préparer. Euh, C'est que je suis allé dans mon Advanced Custom Field Pro. Euh, j'ai créé un groupe de champs bloc Citation et image. Voilà, dans ce groupe de champs, j'ai créé en fait, finalement quatre champs. Un champ citation, un champ hauteur, un champ image, un champ couleur de fond. Euh, et euh, ce que j'ai fait en fait, c'est que euh, ce groupe de champs, je l'ai rattaché à un bloc que j'ai créé et que j'ai appelé citation et image. Alors, je vais vous montrer un petit peu de code. Promis, il n'y en aura pas beaucoup. Euh, ça va être très rapide. Euh, donc, euh, ce code en fait, ce que j'ai fait en fait, euh, c'est qu'en parallèle, une fois qu'on a créé son groupe de champs, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est que dans le code, en PHP, donc sans React, sans JavaScript, vous allez devoir déclarer en fait, euh, un nouveau bloc. Donc on va utiliser pour cela en fait, une petite fonction de PHP, vraiment toute simple et très bien documentée sur le site d'ACF, sur la documentation d'ACF, qui s'appelle « ACF Register Block Type » et qui va permettre donc, de donner un nom à son bloc, lui donner un titre tel qu'il s'affiche, une description, de données, et ça c'est intéressant en fait, l'adresse, donc le, le chemin vers un template que j'ai ici appelé render.php. Euh, donc ça peut être au sein de votre thème, moi je l'ai fait dans une extension, dans une mini-extension. Je pourrais partager d'ailleurs le zip de cette mini-extension pour ceux qui veulent essayer finalement apprendre un petit peu avec ça. Euh, donc j'ai un fichier render.php, c'est lui qui va contenir en fait le, le rendu euh, HTML de mon bloc. Euh, on va lui donner une catégorie, par exemple formatting, une icône, des mots clés, voilà. Donc ça c'est mon premier fichier où je vais déclarer l'existence de mon bloc. Et puis ensuite je vais créer un deuxième fichier où on va, alors là pour les développeurs et développeuses qui utilisent déjà ACF, normalement ça devrait vous parler à 100%. On va euh, au début de mon fichier render.php récupérer en fait euh, en utilisant la fonction get_field euh, les champs en fait, le contenu euh, des champs euh, de mon voilà, de, des champs que j'ai créés que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, j'ai un champ texte, un champ auteur, un champ image et un champ couleur de fond. Je vais euh, afficher directement donc, mon template HTML. Donc, voilà, j'ai une div euh, euh, qui porte un identifiant euh, qui est généré automatiquement. Euh, j'ai ensuite à l'intérieur un paragraphe qui contient le texte de ma citation, un paragraphe qui contient, donc en PHP, j'affiche juste hein, les champs que j'ai récupérés avant, qui contient l'auteur. Et euh, ensuite, j'utilise du coup une fonction WordPress native, euh, wpgetAttachmentImage, qui me permet d'afficher mon image. Ensuite, en dessous, j'affiche quelques styles CSS pour euh, donner un petit peu de mise en forme à tout ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, en fait, du coup, je vais aller euh, dans n'importe quelle page. Alors, on va aller plutôt dans un article. Tiens, voilà. Euh, je vais aller voilà, dans cet article et d'article, où j'ai mis euh, normalement un petit peu de texte en prévision. Voilà, et c'est d'article, super. Je vais aller me positionner bah, n'importe où dans mon article. Je vais commencer du coup à taper... Alors là, j'utilise le raccourci slash qui permet en fait de faire une recherche rapide. D'accord Donc du coup, bah, on voit qu'il y a mon bloc citation et images. Généralement, bah, c'est parce que moi j'aime bien utiliser le clavier en fait. Hein euh, j'utilise beaucoup le clavier, euh, la navigation clavier. Mais vous pouvez aussi en fait tout simplement aller euh, chercher manuellement votre bloc en utilisant la recherche. Donc, je vais retourner sur mon slash euh, citation et images. Voilà, je vais insérer mon bloc. Donc, il va avoir le rendu par défaut que je lui ai donné dans les styles. Je vais euh, ben, tout simplement cliquer sur mon bloc, afficher sur le côté, du coup, les réglages du bloc. Voici une citation. On est bien à mon <rire> Bah ben Oui, on est très bien là-bas. Euh, voilà, il y a bien deux L. ouais si j'enlève un L, ça donne quoi, oh non c'est pas beau ouais il y a deux ailes. Okay. L. ok, l'auteur bah, ça va être moi tout simplement je vais ajouter une petite image voilà, hop, on va mettre ma tête on va prendre une couleur de fond par exemple euh, voilà, je sais pas, moi je vais aller dans du vert et euh, on va mettre du vert un peu plus clair voilà, comme ça par exemple et je suis plus turquoise Allez, très bien. C'est un peu kitsch, mais du coup, ça le fait. Donc, on voit directement, en fait, finalement, les styles de mise en forme qui s'appliquent. Je vais mettre à jour, du coup, mon contenu. Hop et voilà, donc sans avoir appris React, euh, donc uniquement en utilisant du bon vieux PHP, je suis capable de créer des blocs. Et donc pour ça, en fait, on dit merci à qui On dit merci à CF évidemment. Mais on dit aussi merci à WordPress avec le principe de l'extensibilité. Et finalement, ces quatre petites extensions, c'était pour vous montrer ce principe d'extensibilité qui est très précieux pour l'écosystème, parce que c'est vraiment, en fait, grâce à ce principe qu'aujourd'hui, WordPress représente ce qui représente. Euh, voilà. Ok, donc ça c'était des extensions, maintenant je vous propose euh, d'aller un petit peu euh, faire le tour de thème, alors du coup je vais changer de site, parce que si j'active euh, un thème un petit peu avancé sur ce site, bah, je ne vais pas pouvoir faire la démo euh, suivante, donc la démo finale de cette présentation, euh, et je vous propose alors d'aller, pardon, voilà on va y arriver, d'aller sur un autre site, où j'ai activé un thème, euh, vous pouvez le noter si vous le souhaitez, enfin je vous le conseille, qui s'appelle Bloxy, euh, qui est un thème, du coup, qui est édité par, et alors là, je regarde sèche par Creative Themes parce que j'avais complètement zappé, euh, que c'était eux. Euh, à côté, d'ailleurs, il y a le thème Go, qui est édité par Godaddy, que j'aime beaucoup, personnellement. Mais le thème Bloxy, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, vous allez retrouver, si vous avez l'habitude du Page Builder, vous allez retrouver vraiment, en fait, tous les principes du Page Builder. Donc là, je suis sur l'éditeur d'une page, la page About. Alors ici, j'ai chargé, en fait, le contenu de démo, hein, mais on va se retrouver... Du coup, dans l'éditeur, avec la possibilité, la possibilité, pardon, euh, voilà, euh, d'éditer en fait tous nos éléments, hein, voilà, euh, indépendamment, nos titres, etc. Et on va avoir une mise en page un petit peu avancée, avec euh, vraiment en fait des choses qui ressemblent à du page builder, euh, à voilà, à s'y méprendre. Ici, on a un petit shortcode apparemment qui est utilisé, donc voilà. Euh, et puis, euh, pour vous donner du coup le rendu, ah, à... j'arrive je me suis trompé, Voilà, je vais mettre à jour et puis on va aller voir le rendu et vous allez voir que c'est un petit peu plus sympa que mon petit thème tout blanc euh, que je vous ai montré tout à l'heure alors par contre c'est un peu long mais ça c'est surtout lié à ma connexion, voilà c'est bon Voilà, donc On va attendre le chargement de la page, et puis on va avoir voilà, une, une page avec une mise en forme un petit peu mieux déjà, euh, enfin en tout cas plus, euh, plus léchée, même si euh, j'ai l'impression qu'il y a des images qui ne se chargent pas, euh, ouais, c'est l'effet des mots, je vous amène du coup sur la page d'accueil, euh, voilà mais tout ça en fait c'est vraiment fait uniquement avec des blocs, euh, donc, vraiment, en fait, quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut avoir euh, au niveau des page builders. Donc là, en fait, j'ai pris ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé le thème « Bloxy », et il propose, en fait, des styles par défaut, donc des feuilles de style par défaut, ensuite, libre de composer la vôtre via le page builder, en fait, directement. Moi, je n'ai pas pris le temps de faire ça. Par contre, pourquoi je vous présente ce thème C'est que, euh, finalement, bah, du coup, euh, C'est un thème en fait qui nous a un peu euh, à l'agence du coup un peu euh, sauté aux yeux. Nous on fait que du sur mesure, c'est-à-dire que tous les thèmes qu'on fait sont faits sur mesure euh, via des maquettes etc. Et on part de zéro. On crée un thème de zéro, on crée les blocs Gutenberg de zéro etc. En revanche, et là, du coup, je vais dire quelque chose qui parlera sûrement beaucoup aux freelances, aux indépendants et aux agences qui, qui peut-être, sont présents et écoutent ce, ce podcast, enfin, ce, ce, ce meet-up, c'est que le gros problème qu'on a, généralement, quand on est indépendant et agence, c'est pas forcément, alors ça peut être d'aller chercher des clients, mais c'est pas forcément d'aller chercher des clients, c'est de faire son propre site. Et c'est un problème qu'on a chez Woodenit. Aujourd'hui, on a un site Internet voilà, qu'on a fait faire sur mesure, mais qui ne nous convient plus en termes de besoins, etc. Vous pouvez aller voir, vous hein, le Et en parallèle, du coup, ça fait des mois et des mois, en, en, environ un an, qu'on veut refaire ce site Internet. Manque de peau, ben, en fait, les développeurs, les développeuses sont constamment du coup, sur les projets euh, ben, des clients, finalement, et on n'a jamais le temps euh, de pouvoir faire ce thème. Donc, euh, ben, ce qu'on a fait, c'est donc ça a commencé à faire enrager Émilie, euh, euh, notre boss. Émilie euh, Lebrun, donc pour ceux qui sont dans la communauté depuis longtemps, euh, la connaissent sûrement. Émilie euh, Lebrun, notre boss, qui du coup, euh, bah, je, peux dire, je peux dire ce que je veux, parce qu'elle n'est pas, pas là, elle est, elle est à Lyon en ce moment et elle n'est pas au meet-up. Euh, donc, euh, qui enrageait finalement de ne pas pouvoir avoir du temps de développement de la part de notre équipe pour pouvoir euh, ben, euh, créer un nouveau thème et créer un, un nouveau site finalement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a installé, elle s'est installée d'ailleurs toute seule, Bloxy, elle n'a aucune connaissances technique ou alors euh, très peu et puis généralement quand elle fait des choses techniquement elle peut euh, faire des pas mal de, de gaffes enfin voilà il faut repasser derrière on lui a installé Bloxy et en fait elle est partie de zéro et donc je vous montre alors attention chute vous direz rien hein, parce que ce site il est pas encore sorti euh, elle a composé en fait son euh, son thème euh, directement euh, depuis l'éditeur donc voilà ce que ça donne euh, il y a encore un peu de fignolage à faire mais on est sur un site qui est tout propre qui est joli, qui s'affiche très rapidement. Euh, C'est vraiment en fait, quelque chose d'assez intéressant euh, sur l'éditeur. C'est qu'on voilà, on a quelque chose qui s'affiche euh, assez euh, rapidement. Euh, voilà, donc c'était pour donc le thème bloc-ci. Pour le coup, elle a installé quelques extensions. Je crois qu'il y en a moins, moins de 10. Euh, vraiment quelques extensions pour avoir des blocs euh, supplémentaires. Mais on a quelque chose qui est plutôt propre en fait, pour euh, quelque chose qui n'a pas été fait sur mesure et fait entièrement avec Gutenberg. Voilà. Euh, je vais euh, je vais enchaîner un petit peu parce qu'il est, euh, ça fait déjà pas mal de temps que je parle il faut que j'avance un petit peu je voulais parler euh, en plus de vous montrer euh, ben, ces petits exemples, quelques fonctionnalités avancées de Gutenberg que vous connaissez peut-être pas euh, la première fonctionnalité avancée c'est les blocs réutilisables euh, les blocs réutilisables, l'intérêt en fait c'est que euh, vous allez pouvoir en fait créer une mise en page donc par exemple si je reviens sur la mise en page du site de Woodenit, on pourrait se dire que cet encart euh, du futur site que cet encart ici, ben finalement, on va l'utiliser sur plusieurs pages et euh, ben, plutôt que le refaire à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'image, l'aligner comme il faut, mettre le titre, etc., etc., eh et ben, on va pouvoir l'enregistrer en tant que bloc réutilisable, bloc qu'on va pouvoir réutiliser et réappeler, en fait, finalement, euh, euh, un petit peu partout dans l'éditeur. Je vous montre très rapidement comment ça fonctionne, mais super rapidement, hein. euh, voilà, je vais retourner... Sur euh, une page de mon petit site de démo. Voilà. Je vais aller par exemple dans les articles. Je vais afficher euh, mon article Bonjour tout le monde. On va aller très très rapidement là-dessus. Hein. Pendant ce temps, j'affiche voilà, une autre page. Donc, je suis sur mon article Bonjour tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Déjà, fermé Yoast. Voilà, super. Je vais aller, euh, du coup, créer un petit call to action. Donc, pour ça, je vais créer un bloc euh, média plus texte. Voilà. Je vais aller chercher une image. Voilà, celle-là, elle est très bien. Je vais écrire, du coup, un peu de texte avec... Alors, je prends les raccourcis clavier. Dièse hein. euh, yes, yes, dièse, ça permet d'avoir un titre de niveau 2. Ben, voilà, un titre, un paragraphe. Là, je vais y mettre un bouton. Et puis, ben, on pourra dire qu'on a à peu près ce qui ressemble à un call to action. Mon bouton. Voilà, super. Je vais mettre à jour mon élément. Et on va dire que cet élément, ce call to action, je vais l'utiliser un peu partout euh, sur mes pages. Donc, ce que je vais pouvoir faire avec cette fonctionnalité, c'est l'ajouter au bloc réutilisable. Donc, je vais lui donner un nom. Mon CTA, voilà. Je vais l'enregistrer. Voilà, il a été mis à jour, super. Je vais pouvoir retourner euh, sur n'importe quelle autre page euh, de mon site. Voilà, je vais réactualiser quand même. Ça charge, et je vais pouvoir en fait réutiliser euh, le bloc que j'ai euh, créé en tant que bloc réutilisable. Voilà, Je vais pouvoir le chercher. Donc, Comment je l'ai appelé CTA, je crois. Voilà, mon CTA. Et automatiquement, il va pouvoir me charger mon élément ici le bloc réutilisable ce qu'il faut savoir c'est que le contenu est synchronisé donc si je change ici par exemple un titre de niveau 2 et eh ben du coup quand je vais mettre à jour mon élément et que je vais retourner sur les autres pages où il est utilisé donc là je vais recharger la page ben, ça va mettre à jour automatiquement de partout donc c'est vraiment en fait à la fois une fonctionnalité un, un intérêt finalement du bloc réutilisable mais c'est aussi une limite du bloc réutilisable c'est-à-dire que ça va être vraiment du contenu synchronisé. On voit que sur l'autre page, ça a mis à jour. Donc, euh, pour finalement étendre les fonctionnalités, cette fonctionnalité qui est avancée euh, de l'éditeur, euh, ce que j'ai fait de mon côté, et puis alors là, bah, je, je, je, je m'envoie des fleurs ou pas, parce que d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est euh, qui pas très compliqué finalement à faire, c'est que j'ai créé une extension qui s'appelle Reusable Block Extended, qui permet du coup d'étendre la fonctionnalité euh, bloc réutilisable de Gutenberg, et qui va me permettre d'avoir un menu, euh, bloc réutilisable, voilà, euh, avec tous mes blocs réutilisables qui sont euh, que j'ai créés, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas par défaut dans WordPress, qui va me dire sur quelle publication mon bloc réutilisable est utilisé, qui va me permettre d'obtenir un code court, donc un shortcode, euh, pour pouvoir l'utiliser par exemple n'importe où. Par exemple, je vais pouvoir euh, aller le mettre dans mon footer. Euh, et ça, c'est vraiment l'intérêt, c'est que je vais pouvoir utiliser mes blocs réutilisables euh, vraiment de partout, y compris dans des endroits où Gutenberg n'est pas présent lui-même. Donc voilà, j'aurai juste à copier-coller ce shortcode et à l'ajouter dedans. On peut aussi du coup euh, aller plus loin et convertir le bloc en composition. Et les compositions, donc si je reviens sur mes slides, en fait, c'est vraiment en fait, euh, voilà, euh, une, fonction, une autre fonctionnalité avancée de Gutenberg, c'est la même chose que les blocs réutilisables, sauf qu'une composition, elle peut être modifiable, c'est-à-dire que le contenu n'est pas synchronisé. Euh, et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti mon bloc réutilisable, ah pardon, voilà, je me trompe dans mes, voilà, j'ai converti mon bloc réutilisable en composition de blocs. Et vous allez voir en fait, la différence c'est que quand je vais aller dans mon essai d'article, note pour Nicolas et Fabrice, j'essaye d'aller vite, hein, promis. <rire> voilà, euh, je vais aller dans mon essai d'article et en fait, ben, effectivement, j'ai mon bloc réutilisable qui est disponible, voilà, je vais ajouter, je vais, qui est disponible dans l'onglet réutilisable, et j'ai une composition qui a été créée euh, aussi ici, que je vais pouvoir insérer et cette composition en fait l'intérêt en fait par rapport au bloc réutilisable c'est que je vais pouvoir modifier le contenu pour écrire ce que je veux et ça ne modifiera pas les différentes occurrences de mon bloc réutilisable que j'avais ailleurs. Donc c'est vraiment en fait la différence entre les compositions et les blocs réutilisables c'est qu'une composition c'est un agencement de blocs en fait qui permet euh, voilà euh, de pouvoir en fait avoir euh, un agencement de blocs en fait préconstruit une mise en page préconstruite et qu'on n'est plus qu'à l'éditer quelque part c'est un peu une sorte de template euh, finalement voilà je vais euh, je vais laisser la parole peut-être aux organisateurs pour voir s'il y a peut-être des questions ou des remarques ou des, des personnes qui voulaient faire remonter des éléments nous revoilà alors je vais reprendre donc je, je vais masquer ta présentation euh, on a vu une question de José, ici est-ce que c'est -ce est possible dans Gutenberg de réduire l'utilisation ou interdire l'usage de certains blocs Oui, tout à fait. Alors, du coup, ce que je veux faire, c'est que je, je peux difficilement euh, là montrer directement euh, en live la ligne de code parce que je ne m'en souviens plus tout simplement. Mais ce que tu vas devoir faire pour ça, en fait, c'est que tu as deux solutions. Soit tu, euh, tu as la possibilité de faire du code. Euh, dans ce cas-là, en fait, tu vas encueillir, donc tu vas inclure, dans ton thème ou dans une extension que tu vas créer, euh, un fichier JS, un fichier JavaScript, dans lequel tu vas utiliser en fait, une fonctionnalité, une fonction vp remove block, et tu vas mettre le nom du bloc, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, paragraphe, Ça serait un peu bête, mais bon, pourquoi pas, euh, et dans ce cas-là, du coup, ton bloc ne sera plus disponible, il n'existera plus. Donc là, ça c'est la version développeur, c'est celle qu'on utilise à l'agence. Typiquement, il y a des blocs, par exemple, couplés ou ce genre de choses dans Gutenberg euh, qui ne nous intéressent pas euh, parce qu'on veut pas que nos clients, enfin voilà, nos clients ne sont pas des euh, des théâtres ou des, euh, des éditeurs de poésie. Euh, ça pourrait, hein, mais ça ne l'est pas. Donc, euh, on enlève ce bloc couplé. Euh, et on le fait comme ça maintenant derrière, si tu n'as pas la possibilité d'aller dans le code bah, tu as des extensions, alors par exemple tu as Advanced Gutenberg Tools ou Editor euh, Editor Plus aussi euh, voilà, il y a plein d'extensions comme ça qui permettent en fait, tu as la liste donc tu as un écran d'administration avec la liste de tous les blogs Gutenberg et tu coches et tu décoches et euh, voilà, donc soit via extension, soit via code, mais dans tous les cas c'est possible ok merci pour ta réponse par rapport à tout à l'heure, on a Fabrice qui nous disait que Gravity Form chez euh, lui ça fonctionnait. Donc, apparemment, c'est sans souci avec ton WordPress. Ouais. alors, en fait, <rire> par rapport à la démo de tout à l'heure, euh, en fait, oui, je pense que c'est ça, hein, Fabrice, tu as, as, as eu du nez. Euh, par rapport à la démo que je vous prépare, euh, qui, qui durera 5 minutes juste après, euh, en fait, il faut savoir que là, je, faisais, je vous montrais, en fait, ce que je vous montrais, euh, c'était sur, euh, sur WordPress 5.8. Euh, ouais. en, en mode alpha, et donc c'est une version qui de WordPress qui n'est pas encore sortie. Et je pense que Gravity Form ne supporte tout simplement pas en fait, encore WordPress 5.8, ce Exactement. qui est logique vu que ça, part, ça sort en juillet. Donc, euh, voilà. On a une question de Patrick, Alors, sûrement par ouais. rapport à ce que tu as pu dire. Ah, ça c'est une, une question que j'aime bien. Euh, c'est une question de performance, je pense, mais c'est aussi une question de probité alors, euh, effectivement, les extensions, donc hein, elles créent des blocs, euh, ben, ce n'est pas magique, il va y avoir des ressources euh, CSS, donc des feuilles de style, et du JS, euh, permettant de gérer par exemple des animations, etc., qui vont forcément du coup devoir être inclus euh, ben, euh, au niveau du DOM, c'est-à-dire au niveau de la page euh, sur laquelle euh, ben, finalement le site s'affiche. Euh, ici, euh, justement, Gutenberg, du coup, propose en fait un mécanisme qui est très simple à utiliser, euh, qui permet euh, finalement d'aller chercher si dans la page, euh, un tel ou tel bloc est utilisé, et au moment de la déclaration du bloc, de dire, tu n'affiches le, ce JS et ce CSS que si le bloc est présent dans la page. C'est quelque chose de très important, parce que finalement, ça va réduire le nombre de fichiers, le nombre d'éléments JavaScript et CSS, et donc finalement le poids de la page. Et c'est quelque chose en fait qui a beaucoup intéressé. Alors, je voulais le montrer, ben je le ferai quand je pourrai partager mon écran, mais je voulais vous montrer justement quelques exemples en fait de sites avec des grosses exigences de performance, qui ont même d'ailleurs switché sur Gutenberg pour cette raison-là, justement, pour aller chercher ce type de choses que les page builders ont beaucoup plus de difficultés à faire, parce qu'en fait, s'ils doivent le faire, alors il y en a qui arrivent très bien à le faire, mais s'ils doivent le faire, du coup, ils sont obligés à un moment donné de charger un fichier common.js qui contient leur librairie, et ce fichier, généralement, il est assez gros. Après, ils peuvent avoir des sous-fichiers qui chargent que si le bloc, que si l'élément, finalement, éditorial est présent ou pas. Dans Gutenberg, c'est une fonctionnalité fonctionnalité native directement et qui est utilisée directement. Je ne dis pas que tous les catalogues, donc tous les éditeurs d'extension de, l'utilisent bien, mais normalement, s'ils font les choses bien, ils sont censés justement charger des choses que si on en a besoin. Et effectivement, avec les Core Web Vitals qui arrivent, avoir déjà un DOM qui est le plus léger possible, il faut rappeler ici, je n'ai pas pensé à le faire, mais que Gutenberg, c'est que du HTML qui est stocké en base de données, donc on n'a pas de shortcode, etc., comme on pouvait l'avoir avec d'anciens Page Builders, comme Visual Composer, comme d'autres, hein, d'ailleurs, comme Oxygen aussi, qui stocke beaucoup de, de shortcode en base de données, euh, ben ici, en fait, c'est que du HTML, c'est-à-dire que vous, exportez votre, vous affichez que du HTML, avec le moins possible d'imbrication, donc on a déjà un DOM qui est très léger, mais en plus en termes de ressources CSS et JS, il y a un mécanisme qui permet de dire « je n'inclus la ressource que si l'élément est présent dans la page mmh. ». Petit... Et... Je rajoute Oui, les corps web vitales sont déjà là aujourd'hui, euh, et pour les tests que j'ai faits moi euh, sur un article à paraître, où j'ai testé… Euh, Puisque ça m'avait interpellé la dernière fois où ça avait été annoncé. J'ai testé donc un site avec du Gutenberg et un site avec un classique, euh, un Elementor par exemple. Et j'ai mesuré en fait pour voir l'impact réel, basique, hein, c'est-à-dire euh, un site très simple, hein, trois pages euh, simples. Et euh, on a des, des gains de performance avec Gutenberg qui ne sont plus à démontrer, enfin en tout cas qui ne seront plus à démontrer euh, incessamment sous peu. Gutenberg est vraiment clairement euh, l'outil qu'il faut utiliser aujourd'hui quand on veut un site qui est performant. J'ai rien contre Elementor, j'ai été le premier à le défendre. Euh, J'ai rien contre Beaver Boulder qui est très bon aussi, mais euh, mais aujourd'hui si on, on veut être classé, si on veut des perfs, euh, oui. l'option Gutenberg dont nous parle JB est, est clairement à, à privilégier. Voilà. Mais, Par euh, rapport à... À... Ouais. Pardon, vas-y. Mais je t'en prie, je t'en prie, j'ai fini. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et comme toi, j'ai rien contre Elementor, j'ai rien contre ce type de page builder. J'ai un peu plus de choses contre certains vieux page builders, dont un oui. que j'ai cité beaucoup de fois. <rire> qui commence pourquoi par W, c'est que... ça hein Ouais, mais pourquoi Parce qu'en fait, c'est des page builders qui, pour moi, vous vous tiennent prisonnier, en fait. Une fois que vous allez dedans, vous êtes pieds-poings liés, vous, vous désactivez l'extension, il n'y a plus rien qui marche. Et les mentors, c'est quelque chose de beaucoup plus propre de ce côté-là. Euh, et du coup, c'est une extension que je respecte énormément. Euh, ils ont fait du très bon boulot, c'est très fiable, euh, c'est très performant. Maintenant, derrière, c'est un peu lourd, mais c'est un peu obligé, finalement. C'est-à-dire que ça propose, finalement, une expérience qui, qui va très loin euh, et, et du coup, c'est un petit peu lourd. Derrière, on peut avoir aussi un fonctionnement un peu hybride, euh, qui est aussi tout aussi pertinent, d'avoir des pages qui fonctionnent sur Elementor et des articles qui fonctionnent sur Gutenberg. Ça permet au moins sur les articles qui vont contenir votre contenu chaud, qui va être intéressant et impactant pour le référencement aussi. Ça ne veut pas dire que les pages ne le sont pas, mais euh, du contenu chaud qui va s'afficher très rapidement, plus rapidement. Euh, et puis des pages qui, par contre, elles, contiendront vraiment des aspects euh, graphiques euh, peut-être plus avancés, ou euh, voilà, si vous préférez. En gros, tout est possible, euh, voilà. Rachel, Rachel euh, et, et Thierry, mais Thierry, je sais qu'il le fait pour se moquer, mais euh, parle de Divi, hein, et, et Divi, vous ne parlez pas de Divi. Alors, je, moi, j'ai plus, plus de voix. Euh, mais, mais moi, j'ai qu'un avis sur Divi. On a essayé de, de, de rendre un site Divi euh, euh, de vitesse pour respecter euh, les core web et on n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'on a galéré, c'est une, une catastrophe absolue. Voilà. Donc, de mon point de vue, Divi, pour l'instant, actuellement tel qu'il est, ce n'est pas la solution ultime que je conseille. Donc, je sais pas ce que tu en penses, euh, JB. Moi, moi Divi, Divi en fait, j'ai le même problème avec Divi qu'avec d'autres page builders dont, dont on parlait, c'est que Divi, tu désactives le truc. Tu es essayes de faire un export, mm -hmm. par exemple, pour faire, euh, par exemple, tu, tu veux refaire le site, faire une refonte et tu veux utiliser gut ou, euh, ou n'importe quel autre page builder euh, comme Elementor, comme Beaver, etc. Bah, tu vas galérer parce qu'en fait, tout ton ouais. contenu, il est, euh, <rire> il est prisonnier de Divi, finalement. Ouais, Donc, euh, ouais. voilà, tu tu perds ton contenu quelque part. C'est mon plus gros problème. C'est que je suis très attaché à la partie open web, en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est ouvert, on fait ce qu'on veut, c'est mon contenu, il m'appartient. Je trouve que c'est ce qui est dommage avec Divi. C'est que ton contenu, tu le perds. Il est perdu dans Divi. Il a une coquille autour et c'est très difficile de migrer. Tu vas faire du copier-coller, etc. Moi, c'est ce qui me gêne le plus avec Divi. Maintenant, derrière, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bel outil, un beau projet. Euh, et surtout de belles personnes aussi dedans. Il y a une belle communauté, notamment en France, sur Divi. C'est tout à fait, fait respectable. Tiens. Voilà, maintenant, derrière, il y a des limites techniques, euh, objectives, on va dire. Euh, on mm -hmm. fait le choix d'y aller ou pas, je ne critique pas ça. Y une Après, pour, je, pour, euh, euh, je, il y a juste une remarque de Patrick et je la trouve très intéressante. Attention de ne pas transformer Gut. Gutenberg en Elementor avec l'ajout de, de plugin Ultimate Machin. Ouais. Je suis assez d'accord avec cette remarque euh, pour l'avoir fait, puisque j'ai donc tout essayé, enfin j'en ai essayé beaucoup. Il euh, y en a qui se chevauchent, il y en a qui, sont, qui font double emploi, il y en a qui sont mieux faits que d'autres, et il y en a effectivement ben oui. qui peuvent courir le truc. On t'écoute euh, là-dessus. Bah non, bah, je suis complètement d'accord. En fait, là, euh, pour être tout à fait honnête, le Ultimate Add-on pour Elementor, pour Elementor <rire> le lapsus, pour euh, Gutenberg, euh, là, euh, je l'ai installé en fait hier hein, pour, pour préparer la conf, et essayer de proposer un outil qui permet du coup, à des personnes qui sont webmasters en fait, d'avoir des outils éditoriaux un peu plus poussés que ceux qu'on a par défaut. Euh, Ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais derrière, ça répond à un besoin de certaines personnes, et euh, ben, voilà, c'est déjà ça, en fait, finalement. Je rajouterai, après, moi, et en formation, je te, je te laisserai la parole après, mais c'est parce que j'utilise en formation pour les, les, les stagiaires débutants. Et euh, il y a la possibilité dans l'UAG de désactiver les modules que tu n'utilises ah pas. Ouais. Donc, j'apprends bien à mes stagiaires à, à, à activer que ceux qui sont vraiment utiles euh, et, à, et à désactiver tout le reste. Donc, c'est vraiment un outil qui pénalise pas. Et pour avoir pris les mesures en, en termes de temps, euh, c'est très peu pénalisant euh, pour répondre à ta question, Patrick Pardon, Nico, je t'ai coupé. Non, ah bah vas-y, pas de souci. Donc, après, quand même, euh, il faut quand même revenir à l'essentiel. Les, tous les builders que vous, utilisez, que vous utilisez, ils viennent plomber les performances de vos sites. Moi, clairement, euh, je, je vends un thème qui est optimisé pour le SEO et tous ceux qui, qui utilisent trop les builders, ils viennent complètement dégrader du coup ce qu'ils ont gagné en performance grâce à un thème qui, qui est bien codé, qui est léger, etc. Et on le voit, ceux qui ont des sites qui, sont, qui, vont, qui vont utiliser les fonctionnalités natives de WordPress et même le classique editor. Qui est l'éditeur qui est vraiment le plus léger, ou ceux qui vont utiliser Gutenberg, là, tous ceux qui passent par des belles pages et moi je les fais aussi. Hein, pour certains projets, j'ai utilisé les mentors pour aller vite, etc. Et faire des belles pages. Mais clairement, on, on a des performances qui sont pourries derrière. Donc les points, les bulleurs de page, vous devez les utiliser pour une page d'accueil, pour des landing pages, pour des pages de service, mais n'allez pas mettre du builder de page sur toutes vos pages. Là, vous vous tirez une balle dans le pied. Utilisez le moins possible, les builders de page, parce que clairement, euh, vous vous allez flinguer les performances, ça, ça vient exécuter énormément de requêtes, c'est beaucoup plus lourd, hein. vous allez dégueulasser le code, mais les builders, c'est mal, c'est mal, donc à défaut, utiliser Gutenberg, c'est le mieux, mais après, voilà, le reste, et on en avait parlé, on, on avait fait un, un webinaire avec Jibin, euh, donc qui est visible sur l'agence VoodooMeets, où on avait parlé justement de SEO et des builders, clairement, voilà, les builders, c'est mal, hein, c'est mal, il, il faut le dire. Voilà, moi je, je, je, après euh, derrière, je, voilà, j'ai été utilisateur de Builder, bah ça remonte un peu, hein, mais voilà, j'ai déjà installé Divi, j'ai déjà mis les pieds sur un site Elementor. Bon, voilà, il faut, et ça répond à un besoin euh, pour moi. Tout à fait, et, bien euh, sûr. Franchement, ce que j'ai envie de proposer dans un premier temps, c'est une approche hybride déjà. Euh, pour ceux qui souhaitent découvrir, euh, gérer les articles euh, via Gutenberg, vous, voilà, euh, bah, par exemple pour tester, pour s'habituer, parce qu'il faut savoir aussi que ces pages Builder, ils sont édités par euh, voilà, des éditeurs, euh, on ne sait pas ce que ça va devenir, etc. Ça peut être intéressant de commencer, du coup, à s'habituer à l'éditeur natif. Euh, voilà, je, je pense que ça peut être intéressant et euh, donc il y a une super remarque de, de Thierry mais j'en attendais pas moins que lui sur Beaver Builder euh, j'ai rien contre Beaver Builder c'est un super outil et je tiens à le préciser hein, c'est vraiment un outil qui fonctionne très bien euh, qui effectivement a un stockage propre en base de données, euh, c'est à dire qu'il va stocker du HTML et, et c'est très bien euh, C'est oui il y a des bons outils euh, qui sont des alternatives à Gutenberg pour ceux qui souhaitent pas l'utiliser ça c'est pas quelque chose que je remets en question aujourd'hui du tout en fait, hein, c'est clair euh, et j'ai une et on a une, de... on a une, de une dernière question, question de Laurent Thierry est fan de Beaver Mulder donc il va forcément défendre Beaver Boulder. Mais en non, disant mais il a raison, c'est un bon non, non, mais il a raison, bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. Mais voilà, il est, il est fan, on a tous nos préférences, préférences là-dessus, il n'y a, a aucun souci. Nico, est-ce qu'on enchaîne ou S'il y a d'autres questions ou est-ce que je, je, je, Juste euh... la question de Laurent, quel thème tu conseilles Tout à l'heure, tu nous en as montré un. Euh, C'était le thème, je n'ai pas noté le nom. L'Oxy euh, Bloxy. Bloxy, parce que parce qu'on a laissé notre boss, Émilie, <rire> du coup, euh, avec Bloxy entre les mains, et qu'elle a réussi à nous faire euh, le futur site de l'agence. Donc euh, voilà, moi je trouve qu'il y a un bon résultat euh, en termes de perte. par etc. Rapport à quoi Parce qu'il qu va te proposer déjà des modèles de page, parce qu'il est vraiment épuré pour laisser vraiment la création au niveau du builder. Qu'est-ce qu'il va te les deux, ils proposent des modèles de pages. On les a pas utilisés, euh, mais ils proposent des modèles de pages. Ça c'est intéressant. Ça permet de pas partir de zéro. Euh, voilà, l'angoisse de la page blanche, on connaît. Euh, et puis ça permet aussi de partir de zéro, de mettre sa propre, voilà, de mettre ses propres styles, les déclarer au niveau global. Euh, ça, ça passe un peu via le customizer pour déclarer les, les styles globaux. C'est plutôt bien fait. Euh, ça demande pas d'aller dans le code ni rien du tout. Et puis derrière, on va monter ses blocs, etc. Euh, on peut installer des catalogues de blocs ou pas. Euh, c'est plutôt propre, c'est performant. Voilà, j'ai l'impression qu'il a le vent en poupe. Nous, on voulait tester pour essayer voilà, de faire avancer cette problématique de site de l'agence. Euh, bah, écoute, le résultat est pas mal. Derrière, moi, quand j'avais testé, j'ai bien aimé le, le thème Go de Godaddy. Euh, voilà, c'est quelque chose que je connais, que j'ai bien aimé. Et ce que je voudrais montrer aussi, enfin, ce que je voudrais citer aussi, c'est tous les thèmes de Anders Noren. Euh, c'est la personne qui a fait le thème oui. 2020. Euh, donc, bien, oui. euh, en oui, oui, oui. décembre 2019. Et c'est un très bon designer de thème. Alors, ouais. c'est style un peu à la suédoise, je crois qu'il est... Enfin, dans tous les cas, il est scandinave, c'est clair. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu à la suédoise, c'est épuré, etc. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, euh, et c'est parfaitement compatible avec Gutenberg, avec notamment ben, voilà, la possibilité d'avoir des éléments pleine de largeur, etc. Euh, ça fonctionne bien. Allez, une, une dernière question de, de, de, de Jérôme, et, et après, on enchaîne. Est-ce qu'il est possible de limiter les blocs disponibles au sein du bloc colonne euh, Oui, c'est possible techniquement, ça, je le garantis. Maintenant derrière, est-ce que des extensions ont permis de le faire ou pas Je dirais oui, forcément, parce que c'est un besoin qui paraît tout à fait légitime. Donc c'est ce qu'on a. Ça fonctionne en fait techniquement avec ce qu'on appelle le principe du inner block. Donc à l'intérieur d'un blo bloc, tu as des blocs qui sont déclarés comme étant utilisables. C'est-à-dire que par exemple dans un bloc colonne, tu peux pas mettre tous les blocs possibles forcément. Euh, et ben du coup, ben, à l'intérieur, tu peux restreindre encore plus en disant j'ai pas le droit de mettre un paragraphe dans un bloc colonne, par exemple. Hum. Donc, c'est possible de le faire techniquement. Je suis quasi sûr que les euh, plusieurs catalogues de blocs ou d'extensions qui étendent Gutenberg, du coup, le permettent aussi. Mais je n'en ai pas en tête. Ok, très bien. Allez, bah, écoute, on va te relaisser reprendre ta présentation. Oui, je, euh, je vais essayer d'enchaîner, euh, voilà, euh, sans aller trop vite non plus. Je voulais euh, vous parler, alors avant euh, d'aller dans le futur, parce que je voulais vous amener un petit peu dans le futur. Avant d'aller dans le futur, on parlait en fait d'exemples je voulais vous en montrer quelques-uns, euh, notamment celui-là. Alors, ça, c'est un exemple un petit peu tout con, mais j'ai dû me replonger dedans, parce que j'ai parlé aujourd'hui des blocs réutilisables. Euh, j'ai fait une conférence dessus, euh, donc une conférence entière d'une heure sur les blocs réutilisables euh, à Marseille. Euh, et puis, voilà, je, pourquoi je vous le montre Parce qu'en fait, finalement, bah, ce, cette présentation, donc ces slides, finalement, ont été faits avec Gutenberg. Euh, donc, entièrement avec Gutenberg, en fait, on peut aussi, euh, du coup, bah, gérer des, des slides de présentation. Donc, voilà, c'était un exemple un petit peu marrant avec euh, voilà, une application un petit peu, un petit peu spécifique euh, de, de Gutenberg. Euh, et ça se fait avec une extension qui s'appelle Gutenberg Slide, euh, voilà, euh, et qui est disponible sur le repo. Bon, là, je suis en train d'aller dans l'éditeur, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Je bascule du coup sur un autre exemple, pour euh, vous parler un petit peu de Gutenberg, et montrer des exemples qui tapent un peu à l'œil, euh, avec le site de la Maison Blanche, qui a été refait avec l'investiture euh, de Joe Biden, euh, qui a été refait par l'agence TenUp, qui est une grosse agence de l'écosystème WordPress, cette agence stand-up a eu ben, six semaines entre l'annonce de l'élection euh, du président, président élu et son investiture, donc six semaines, pour développer ce site avec Gutenberg. Euh, et il est sorti exactement comme il est aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas revu quelques trucs, mais il est sorti vraiment nickel, et ils ont tout fait ça entièrement avec Gut donc euh, voilà, un, un, quand même une belle référence pour, pour WordPress, c'est sûr, euh, mais les sites de la Maison Blanche sont depuis des années et des années sur, sur WordPress, mais une belle référence aussi pour Gutenberg, euh, et surtout, bah, voilà, pour dire qu'en six semaines, on peut faire un site qui, clairement, je pense, a coûté son bon million de dollars au minimum, euh, mais voilà, en tout cas, ça a été fait euh, avec Gut euh, entièrement. Euh, voilà quelques sites que nous on a fait de notre côté. Bah voilà, c'est pas pour montrer ce que nous on est capable de faire, mais pour montrer ce qui est possible de faire avec euh, avec Gutenberg. Donc un site pour euh, une compagnie, donc un groupe international qui est lié au, au transport. Hein. Voilà avec des mises en page un petit peu spécifiques. Donc tout ça c'est des blocs qu'on a créés qui auraient pu être créés avec euh, ACF. Nous on, on les a créés avec React pour avoir une expérience éditoriale un peu plus sympa dans l'éditeur. Mais voilà, on est vraiment en fait sur, euh, voilà, sur, sur des choses qui ont été faites avec, euh, avec Gutenberg entièrement. Je vous montre un autre site qui, bah, qui est sorti cette semaine, c'est pour ça que je le montre, hein, mais voilà, qui n'est pas non plus extraordinaire. On peut faire ce genre de choses avec euh, tout un tas de technologies. Mais voilà, ça va un petit peu plus loin. On commence à avoir quelques animations, etc. Et ça, ça a été fait bah, entièrement euh, avec Gutenberg. Hein. Tous les contenus sont gérables avec Gutenberg. On, euh, et là, peut-être qu'il y aura des commentaires de Thierry qui, euh, qui est bah voilà, dans l'écosystème depuis très longtemps, bien plus longtemps que moi d'ailleurs, euh, dans l'écosystème et qui me dira, mais on peut faire ça avec Beaver. Et c'est tout à fait vrai, bien entendu. On peut faire ça avec ACF, avec des flexibles content aussi. Euh, il y a tout un tas de possibilités, mais c'était pour montrer que voilà, Gutenberg permet de faire aussi ce genre de choses et donc d'aller vraiment en fait sur les exactement euh, le même... Euh, euh, le même marché, euh, en termes de surmesure, finalement, que celui que proposent certains page builders ou certaines technologies éprouvées depuis des années et des années, comme ACF, euh, bah voilà Gutenberg permet d'aller sur ce genre de choses euh, et de le faire. Bien sûr, je peux pas euh, ne pas montrer en fait une réalisation dont on est assez content, qui est sortie du coup, euh, bah, euh, je sais plus, en début d'année, en tout cas, on a bossé dessus à l'automne, qui est le site de VP Rocket. Alors, si je peux, je peux vous dire que s'il y a des personnes qui sont attentives aux performances CE, on a eu une grosse pression, et Jonathan, qui est bien sûr un copain, nous a, nous a mis une grosse pression pour ce site, pour avoir un site qui était le plus performant possible, et ce site a été fait entièrement avec Gutenberg. Lui, il n'était pas parti au départ pour utiliser Gutenberg, d'ailleurs, il n'était pas du tout utilisateur, il ne le connaissait pas, et ce qui l'a fait switcher, c'est justement en fait, cette possibilité de pouvoir déclarer en fait, des CSS, des JS, uniquement si les éléments sont présents sur la page. C'est vraiment en fait pour répondre à des éléments importants en fait dans les performances qui s'appelle le le remove unused CSS donc euh, supprimer les les CSS non utilisés, c'est-à-dire d'avoir le moins de règles CSS et donc de scripts aussi JavaScript euh, qui sont chargés alors qu'ils sont pas utilisés dans la page. Donc voilà, on est sur un site qui euh, où vraiment le l'objectif c'était les performances et objectif euh, atteint euh, complètement euh, avec Gutenberg. Euh, voilà, donc euh, maintenant ce que je vous propose du coup, c'est de revenir un petit peu à la présentation et aller euh, ben, sur euh, ce qui nous attend dans Gutenberg donc euh, les fonctionnalités à venir euh, sur euh, WordPress 5.8 d'abord puisque c'est la prochaine version majeure donc euh, le site que, euh, que j'ai utilisé pour faire mes petites démos avec Gravity Form qui ne marchait pas etc. utilise WordPress 5.8 Alpha, donc la version Alpha il faut savoir que la première bêta donc la bêta 1 du coup sort mardi prochain donc euh, voilà, vous pourrez l'installer ça commence à être bien stable euh, à partir de la bêta, euh, et donc elle est prévue pour mardi prochain. Ce qui nous attend donc pour juillet, euh, ça va être l'arrivée du full site editing. Euh, donc, euh, l'idée en fait du full site editing, c'est de permettre une, une édition complète du site. Alors, ça va se faire en étapes, je vais en parler, euh, mais une édition complète du site et pas uniquement un éditeur de contenu euh, via Gutenberg. Donc, le full site editing, il va permettre du coup, euh, déjà, de déclarer, euh, de créer des thèmes euh, compatibles blocs, euh, c'est-à-dire que tous les éléments du thème, du header au footer, en passant par euh, voilà une sidebar, euh, la page de euh, 404, etc., vont pouvoir édit être édités. Euh, donc ça change complètement la donne pour les développeurs de thèmes qui vont euh, créer en fait déclarer leur thème via des fichiers. Euh, JSON, euh, c'est-à-dire ils vont déclarer leur template à, à ce niveau-là et ils vont déclarer pour chaque template par exemple les blocs qui sont utilisables euh, etc. Donc sur mon header je peux utiliser un bloc logo un bloc image pour faire mon logo, un bloc navigation, des liens, euh, un bloc formulaire, formulaire de recherche pour insérer un formulaire de recherche dans mon header, etc. Euh, on va avoir donc un système de templating avec ce qu'on appelle des query blocks qui permettent de créer en fait toutes les pages de remontée d'articles, de remontée de, de news, les modèles de pages par exemple de résultats de recherche, donc tout ce qui est dynamique finalement, euh, donc ça va être géré avec des query blocks. On va pouvoir gérer les modèles de pages 404, résultats de recherche, la mise en page du header, du footer et de n'importe quelle autre partie du site. Il y a des éléments ensuite, donc ça c'est déjà quand même beaucoup de choses, ça change beaucoup, vraiment la donne pour les éditeurs de thèmes, hein, qui commencent à se plonger dedans, euh, il commence à y avoir des thèmes compatibles, ils sont assez peu nombreux encore, et euh, c'est quelque chose qui finalement, en fait, euh, voilà, euh, tout va dépendre, comme pour Gutenberg au départ, c'est-à-dire que quand Gutenberg est sorti en 2019, bah, tout l'écosystème n'était pas prêt, ça s'est mis en place plutôt en 2020, bah, de la même façon, en 2021, le full site editing va sortir, il sera disponible, maintenant ce qui va finalement déterminer le fait que c'est pertinent ou pas, ça va être euh, bah, finalement les éditeurs de thèmes et des extensions et de ce qu'ils vont pouvoir en faire grâce à l'extensibilité de WordPress. C'est pour ça que j'ai passé du temps à vous parler de l'extensibilité, c'est que finalement ça, ça va sortir en ju juillet 2021 mais euh, clairement l'utilisation euh, en production pour tout le monde, bah, ça va dépendre de, de comment vont s'approprier tout ça euh, bah, les éditeurs de thèmes, etc. Quelques éléments sont quand même encore en cours de test, donc sont pas validés à 100%. Ça, on devrait le savoir du coup, normalement, mardi, euh, s'ils sont validés ou pas. C'est le widget editor, c'est-à-dire euh, un éditeur qui permet d'éditer les widgets, euh, de la même façon qu'on a des widgets euh, aujourd'hui euh, dans WordPress, un écran. Ben Cet écran, il deviendra classique widget, donc l'écran de, des widgets classiques, et on aura euh, du coup ben, un widget editor qui remplacera... Euh, euh, notre éditeur euh, de widgets, enfin notre, euh, notre écran de gestion des widgets classique. On aura pareil par rapport au menu avec un navigation editor euh, et euh, la refonte complète du bloc galerie. Le bloc galerie, c'est un exemple de choses euh, qui ont été développées et un mauvais choix a été fait euh, dans Gutenberg. C'est que ce bloc galerie, en fait aujourd'hui, c'est un bloc à part entière dans lequel on va, chercher, on va ouvrir la bibliothèque de médias et on va y, foutre, on va y mettre pardon, des, euh, des images qu'on va chercher dans la bibliothèque de médias. L'idée, en fait, c'est de refondre, en fait, ce bloc galerie pour avoir à la place, en fait, un bloc, un inner block, c'est-à-dire un bloc qui contient des blocs lui-même. Et à l'intérieur, comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des images, mais aussi des vidéos, mais aussi mettre, par exemple, du texte sur une slide, etc., etc. Et voilà, l'idée, en fait, c'est qu'il y avait un mauvais choix qui a été fait. C'était d'appeler, finalement, le, la bibliothèque de médias. Et à la place ici, en fait, ça va créer un inner bloc un peu comme le bloc colonne. Et à l'intérieur, on pourrait y mettre ce qu'on veut. Donc, voilà, c'est une refonte, en fait, de ce bloc. Et euh, ça, ces trois éléments, ils sont encore en cours de test pour validation définitive. OK, donc, euh, alors là, j'avais prévu un petit tour d'horizon du full editing. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais passer à la slide d'après d'abord. Euh, et puis, euh, ensuite, ben, c'est euh, Nicolas et Fabrice qui décideront si on a le temps de faire une petite euh, démo ou pas. Euh, donc, euh, je voulais finir quand même sur euh, la roadmap complète du projet Gutenberg. Euh, ce projet, comme je le disais, en fait, il est euh, axé autour de quatre phases différentes euh, et pas, et c'est pas uniquement un éditeur. Euh, la phase éditeur de bloc, c'était euh, sur la première phase, donc de 2019 à 2021. Cette phase éditeur de bloc, c'était la phase 1 uniquement et elle est déjà faite. C'est bon, l'éditeur, il est présent, il est utilisé. Ça a été étendu par les éditeurs d'extensions et de thèmes. Il y a des thèmes disponibles, etc. Tout est OK. Maintenant, on est à la phase 2 actuellement, la phase personnalisation qui contient du coup la, la création euh, des compositions de blocs. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est fait, ça c'est sorti du coup l'été dernier, euh, voilà, en, en, en août 2020. Euh, donc les compositions sont disponibles. Ensuite, ça comprend bah, la création du répertoire de blocs. Le répertoire de blocs, il est disponible sur wordpress.org, ça c'est bon. Voilà, on va sur wordpress.org slash plugins. Ah, je suis sur la version anglaise, c'est pas grave. Et on va avoir, ben bah, voilà, les extensions euh, qui contiennent des blocs qui seront disponibles ici. Oui, bah c'était en haut. Hein. Euh, voilà. Ensuite, bah, je reviens à mon écran, on va avoir le répertoire des compositions de blocs. Ce répertoire de compositions de blocs, il arrive cet été, euh, qui permettra en fait d'avoir un répertoire où les gens pourront proposer, proposer des compositions, des agencements, des modèles de pages que vous pourrez télécharger et utiliser sur votre site. Ce répertoire, alors chute, vous ne direz rien à personne, hein, mais il est déjà disponible en euh, bêta test. Vous pouvez aller sur WordPress.org slash patterns. Euh, donc, c'est le nom des compositions en anglais. Euh, et vous allez arriver sur le pattern directory. Et donc, c'est aujourd'hui en bêta pour l'instant, mais vous allez avoir en fait tout un tas de, de patterns qui ont été créés par les contributeurs. Vous pourrez vous-même contribuer des patterns. Euh, et donc, si je clique dessus, du coup, je, voilà, je clique sur un pattern. J'ai pris n'importe lequel. On va avoir la possibilité de le copier-coller. Voilà, je l'ai copié. J'ai plus qu'à aller sur n'importe quelle page euh, de mon site. Voilà, par exemple celle-ci. Et puis, euh, si ça ne déconne pas, ça va m'importer mon pattern. Voilà, directement. Et j'aurai une présentation, donc des modèles de présentation qui seront disponibles dans ce répertoire. Ce qui est assez intéressant, euh, voilà, pour avoir des éléments tout faits. Et puis, surtout, c'est contributif. Tout le monde pourra contribuer ses propres patterns. Donc, ce qui est prévu pour 2019-2021, c'est l'édition complète de site, euh, donc le Full Site Editing, et puis les thèmes éditables, c'est-à-dire qu'on puisse euh, modifier euh, les thèmes de A à Z, du header au footer, en passant par le contenu. Pour 2022, donc l'année prochaine et après, euh, donc on aura la phase 3 avec l'édition collaborative, ça c'est un projet qui tient à cœur, énormément à cœur de l'équipe qui, euh, qui développe Gutenberg. Euh, et notamment de Riyad qui est franco-algérien donc euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui, qui a été présent dans beaucoup dans la communauté et qui a fait pas mal de WordCamp que voilà tous ceux qui suivent les WordCamp connaissent déjà donc Riyad Benguela euh, qui travaille beaucoup là-dessus qui a même déjà fait des, partagé des work in progress et ça permettrait du coup d'avoir vraiment en fait une édition collaborative c'est-à-dire qu'on peut être à plusieurs sur un article et on va pouvoir ben, voilà, éditer cet article, éditer cette page euh, c'est un projet qui peut vous sembler, si vous faites des sites, par exemple pour vos clients, etc., un petit peu bateau, c'est-à-dire pas très utile et pas très adapté en fait aux besoins des agences, mais qui par contre tient beaucoup à cœur euh, au, au projet Gutenberg, au développeur du projet Gutenberg. Et euh, je vais, vous allez savoir pourquoi juste après. Euh, on aura ensuite en phase 4 la gestion multilingue intégrée. Alors là, du coup, vous dites mais oulala, comment ils vont faire polylang, etc. Bah oui, moi aussi j'adore polylang, c'est une de mes extensions WordPress préférées pour être honnête, euh, ben en fait, vous inquiétez pas trop. Le jour où WordPress va intégrer une gestion multilingue, il y aura besoin de spécificités, il y aura besoin de gérer des URL propres, il y aura besoin d'avoir le support du multisite, il y aura besoin en fait finalement de tout un tas de choses, et les extensions, euh, donc je parle que de polylangue parce que j'aime un peu moins les autres extensions concurrentes. Euh, donc voilà, je parle de polylangue. Polylangue, qui a une expérience de 10 ans euh, sur la gestion multilingue, saura quoi faire pour justement proposer euh, ben une expérience qui ira encore plus loin pour étendre les possibilités de euh, Gutenberg en mode multilingue. Donc, aucun souci à se faire de ce côté-là, surtout que Polylangue participe activement au cœur WordPress, et c'est tout à, à, à l'honneur, finalement, de Frédéric et de son équipe. En parallèle, et ça c'est un point important, il faut savoir que Gutenberg, c'est un projet, ce n'est pas qu'un éditeur, ça je l'ai déjà dit plein de fois, vous avez compris, mais c'est aussi un projet qui est cross-CMS, c'est-à-dire que Gutenberg n'a jamais eu pour vocation de se limiter à WordPress Gutenberg a pour vocation de proposer une expérience éditoriale nouvelle, unifiée finalement, enfin nouvelle en tout cas quand il est sorti, unifiée, et qui a vocation finalement à, euh, à proposer un éditeur de contenu pour le web. Et aujourd'hui, donc, alors dès qu'il est sorti, il y a eu un module Gutenberg pour Drupal euh, qui a été créé, Aujourd'hui, j'ai l'impression que le projet finalement euh, végète un petit peu parce que bah, Drupal, c'est un petit peu, euh, c'est pas forcément simple hein, de maintenir un projet pour, pour euh, Drupal. Ceux qui utilisent ce CMS ou l'ont utilisé savent de quoi je parle. Euh, mais euh, du coup, il faut savoir que Gutenberg est actuellement en fait déployé, en cours de déploiement sur pas mal d'autres CMS et voire même d'autres outils que des CMS. Et c'est pour ça en fait finalement que je rebook sur l'édition collaborative. Autant ça vous parle pas forcément. Euh, par rapport à votre site WordPress de vos clients, mais autant euh, sur des applicatifs un petit peu spécifiques, ben, l'édition collaborative, ça peut être très intéressant. Ici, j'ai utilisé par exemple Google, euh, Google Docs. Ben, effectivement, l'objectif voilà, de Gutenberg, c'est proposer the experience, l'expérience éditoriale finalement, euh, ben, sur le web en fait. Hein. C'est vraiment ça l'objectif de ce projet. Alors ça a un objectif qui peut paraître un petit peu euh, ambitieux. Il l'est, de toute façon, WordPress a toujours été dans l'ambition et c'est ce qui fait quelque part sa réussite. Euh, donc voilà, euh, et il faut savoir d'ailleurs que Gutenberg commence à être porté notamment pour des applicatifs mobiles, euh, c'est-à-dire vraiment des applications mobiles. On n'est plus du tout dans le web, on est vraiment dans l'application native et c'est quelque chose qui commence à, à être porté, donc à être utilisé pour le mobile. Donc vous allez le retrouver euh, demain dans des applications mobiles que vous utilisez pour des usages qui n'ont rien à voir avec le web potentiellement. Voilà, donc je vais rendre la parole du coup à, à, nos, euh, <rire> à nos hôtes euh, parce que je pense que je suis pas sûr qu'on ait bien le temps de faire une présentation. On est déjà pas mal niveau timing. Euh, merci beaucoup pour, pour toutes ces informations-là. Je vais, je vais remasquer voilà, ton partage. Et là, on a quelques questions. Alors, en ai Une question de Thierry. Ça risque pas de devenir le bazar, la bibliothèque de patterns, si tout le monde en upload. Alors, <rire> honnêtement, <rire> je partage ton inquiétude. <rire> Euh, non, bah derrière, en fait, ce qu'il va y avoir dans un premier temps, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura une modération, euh, comme pour la même modération que pour les extensions. Derrière, euh, ça ne sera pas la même modération que pour les extensions, parce qu'en termes de code, ce qui va être checké, c'est évidemment déjà, est-ce qu'il n'y a rien, par exemple, parce que dans ton pattern, tu peux mettre des scripts, etc. Donc, on, voilà, tous les techniciens savent quel danger ça peut représenter. Donc déjà, il y aura des checks, et ça, ça sera automatisé, a priori, mais voilà, sur la sécurité, euh, mais en plus, euh, j'imagine, j'ose espérer qu'il y aura des checks sur euh, est-ce que ce pattern, il n'est pas un peu trop similaire à des choses qu'on a déjà 100 fois, etc. Est-ce que c'est bien classé aussi euh, On voit qu'il y avait des petits rubricages, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc de ce côté-là, je t'avouerai que je suis pas allé chercher plus que ça, en fait, ce qui était en cours. Mais euh, en tout cas, ça me paraît nécessaire, effectivement, d'avoir du tri et au moins une équipe de modération euh, pour gérer tout ça. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, les dernières questions. J'ai également Laurent ici. Alors, le Gadget galerie, est-ce qu'il est dans la bêta GUT Alors oui, mais il faut, extens... il faut installer l'extension Gutenberg. Euh, donc, tu peux le faire tourner sur WordPress euh, 5.8 Beta 1, qui va sortir mardi dans la version alpha que j'ai utilisée moi, si tu veux. Mais dans tous les cas, il faut installer l'extension Gutenberg. Donc, vraiment, en fait, la version en développement de Gutenberg euh, c'est nécessaire. Donc, tu installes l'extension, tu peux le faire tourner sur un WordPress 5.7, ça marchera aussi, et là, tu auras ton, ton nouveau bloc Galerie, euh, basé sur des inner blocs, pour pouvoir le tester. Ok, une autre question de Laurent, également. Ouais, ben, alors, le thème euh, 2021 Blocks, euh, donc, 2021, vous connaissez, c'est le thème qui est sorti fin 2019, euh, et qui, ben, voilà, c'était le, le nouveau thème par défaut de WordPress, lui qui est vert, là, euh, ce fond vert, on peut le passer en blanc, c'est vachement plus joli, je trouve. Mais bon, mm -hmm. bref, euh, parenthèse faite. Euh, oui, donc du coup, il y a eu une copie de ce thème euh, en mode euh, block editor, enfin, euh, pas block editor, site editor, donc full site editing, et qui permet effectivement de tester le, le full site edi editing globalement, enfin euh, entièrement, quoi. On peut éditer le footer, on peut éditer le header, on peut éditer tout, on peut tout casser aussi d'ailleurs. Euh, voilà, donc il a été vraiment fait pour tester. Donc c'est ce thème TT1 Blocks, vous pouvez le télécharger sur le repo, hein, voilà, euh, bah, gratuit, mais bon, c'est une évidence. Euh, vous pouvez le télécharger sur le repo, il est disponible. Donc, ce que je vous recommande, puisqu'on n'a pas le temps de faire la démo, c'est d'installer une poste, si vous avez la possibilité et aussi l'intérêt, mais je vous recommande vraiment de le faire. Euh, c'est d'installer, en fait, un petit WordPress vierge, d'installer l'extension Gutenberg. Donc, euh, voilà, vous téléchargez le Plugin, l'extension Gutenberg sur le repo, vous l'installez. Ensuite, vous allez dans les thèmes, vous installez TT1Blocks euh, et vous aurez, du coup, ben, finalement, cette nouvelle expérience de full set editing que vous pourrez tester euh, entièrement. Une petite, euh, euh, voilà, une petite précision là-dessus, moi je vous recommande toujours de tester les choses avant qu'elles sortent. Voilà, dans un environnement euh, qu'on met à la poubelle ensuite. L'intérêt en fait que vous aurez en faisant ça, c'est que, ben, avant que ça sorte, vous saurez déjà à peu près comment ça marche. Et finalement, ça évite de se retrouver euh, un an plus tard en se disant bon, quand même, j'ai loupé un peu des choses sur Gutenberg. Il y a, il y a des choses qui ont l'air intéressantes. Maintenant, c'est mature, etc. Ben, au moins, vous saurez déjà à l'avance au, au moins comment ça marche. Vous aurez cette culture-là, même si vous l'utilisez pas tout de suite. Au moins, voilà, vous aurez cette culture-là de, de, de du full site editing et de et des concepts éditoriaux qu'il y a derrière. Alors, ah okay. responsive... une, une question de José, oui. Ouais, pour le responsive, ben merci José. Pour le responsive design, ce n'est pas un peu plus difficile à gérer Gutenberg. Ben alors, le, le responsive, effectivement, quand, pour les personnes qui sont habituées à Elementor, euh, vous avez l'habitude, effectivement, de gérer, en fait, quand vous, allez, vous mettez des blocs, parce que c'est un peu le même principe, hein, c'est des blocs éditoriaux. Quand vous mettez des éléments éditoriaux, euh, ben Elementor va vous proposer, en fait, d'éditer la version mobile, desktop, voire même tablette. Gutenberg, par défaut, nativement, en fait, il propose pas ça. Pourquoi Parce qu'il part du principe que le responsive, c'est au thème de le gérer. C'est au CSS, c'est à la feuille de style. Ce n'est pas à vous de décider que ça s'empile ou que ça se met à côté. Et euh, finalement, c'est le thème qui est censé gérer tous les cas de figure. Donc ça, c'est Gutenberg en natif. Par contre, tous les outils du genre euh, Stackable, euh, Add-on pour euh, Gutenberg, enfin voilà, fin, en gros, tous ces, toutes ces collections de blocs, elles proposent en fait justement d'avoir un peu comme Elementor, en fait la version mobile, la version tablette, la version desktop, et de pouvoir éditer avec des spécificités, finalement, etc. etc. Euh, donc, du coup, euh, voilà, c'est euh, effectivement euh, euh, possible de le gérer soit avec des édits, soit avec des add-ons, mais ce qui est recommandé, moi, ce que je recommanderais toujours, c'est d'avoir un thème qui est responsive, et c'est lui qui va s'occuper de tout gérer pour toi et de décider pour toi comment ça s'affiche. Une, une question de, de jenny également. Nous demande euh, si BitTamer est OK pour le mobile first. Bon, mais là, clairement, oui. Hein. Je veux dire, à partir du moment où, on, où le thème est responsive et que les mêmes contenus s'affichent sur mobile que, tu, que sur desktop, on n'a aucun problème là-dessus. En fait, hein. ce qu'il faut, c'est la même réponse. Des... Voilà, ouais, c'est la même réponse. En fait, c'est tout tout va dépendre du thème. Si le thème mmh. est c'est-à-dire que si tu télécharges, euh, Janine, du coup, un thème qui est mobile first. Ben, ça, Gutenberg sera mobile first en fait parce qu'il ne va que permettre de gérer les contenus finalement, c'est le thème qui va gérer la partie mobile first sachant Et que les thèmes mis. mobile first ne sont pas forcément faciles à trouver quand même euh, mais là du coup pour le coup, j'en profite c'est pas pour faire de la pub encore une fois, c'est plutôt parce que, euh, pour avoir quelque chose à dire euh, c'est que du coup on vient de finir un thème mobile, un site mobile first pour euh, la ville de Dreux donc c'est les transports en commun de la ville de Dreux euh, donc les autocars, etc. Voilà, on a les lignes de bus, euh, etc. Et ce site est forcément mobile first, vu que 80% du trafic euh, se fait sur mobile, euh, voilà, pour avoir les horaires. Et euh, on l'a fait entièrement avec Gutenberg, évidemment, vu que de toute façon, on fait 100% de nos sites avec Gutenberg Mais, euh, <rire> mais euh, du coup, ça ne nous a évidemment posé aucun problème. En fait, finalement, euh, on a passé plus de temps à réadapter un truc qui fonctionnait super bien en mobile first, à le réadapter pour desktop, dans un second temps euh, qu'autre chose. Donc euh, voilà, Gutenberg est parfaitement adapté pour le mobile first, euh, tout comme le tablet first, si ça existe en tout cas, enfin voilà, Juste il n'y a tout, pas mais, de souci. Mais euh, je rajouterai aussi, pour l'avoir testé, Neve en version euh, euh, thème qui est mobile first, tu ajoutes l'extension AMP que propose nativement euh, WordPress, et euh, on te permet carrément de choisir, euh, de choisir en fait, euh, la méthode que tu veux utiliser, et, euh, et franchement, les, les, les scores sont juste euh, impressionnants. Donc, ta Neve, mais tu as Astra, tu as Générée de presse, si je ne dis pas de bêtises. Ces ouais. trois-là, déjà, de base, euh, tu peux y aller sans souci. Elles sont extrêmement euh, customisables à, à foison. Donc, euh, pas, pas de risque d'être bloqué dans un genre ou dans un type. Voilà. Bingo, ouais. j'avais prévu de parler d'Astra. Je te promets, il est noté dans mes notes. <rire> oui, oui, oui, je sais que tu devais nous présenter. Non, non, non je... Ouais. Euh, voilà, ce sera l'occasion de refaire un petit tour sur là. Sur, sur... Allez, une, une dernière question de, de Jérôme qui te demande si vous faites vos blogs Gutenberg avec ACF en natif ou en natif chez vous de Alors, mon cerveau a voulu répondre, je, je, je fais une réponse honnête, hein. mon cerveau a voulu répondre en natif. Euh, pourquoi Parce que c'est philosophiquement, c'est ce qu'on veut faire. Proposer une belle expérience native, etc. Et bonne soirée, Thierry. Euh, on, voilà donc c'est ce qu'on veut faire malheureusement tous les projets n'ont pas forcément toujours le même budget n'ont pas forcément toujours le même planning et finalement plus que le budget c'est plus le planning d'ailleurs qui va décider de ça et oui. quand on doit faire un site en quelques semaines bah, avoir des blocs avec, fait avec ACF ça permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'on va faire des blocs en PHP, avec une technologie que le thème développeur, on n'a pas besoin de faire monter un développeur avec des compétences React, vont pouvoir faire gérer directement, ils vont pouvoir voilà, gérer leur, euh, leur site entièrement, en fait, directement, euh, voilà, via les développeurs euh, qui interviennent dans le thème, et ça va beaucoup plus vite. Donc oui, effectivement, quand on a des contraintes de planning, euh, les blocs ACF, c'est cool. Maintenant, derrière, en termes d'expérience, on édite tout euh, voilà, dans la colonne latérale, en termes d'expérience éditoriale, ça ne va pas aussi loin que ce qu'on peut faire avec des blocs natifs. Tous les sites euh, que j'ai montré, donc le site de Rocket, ou le site de Cistra, voilà, le, le groupe là de, de transport, euh, etc., euh, ces sites-là, c'est fait avec des blocs natifs. C'est des sites bon, voilà, qui ont mis des mois à être développés, euh, mais c'est tout à tout faire natif. Derrière, si on veut aller vite, euh, vite et propre hein, quand même, euh, ben ACF bloc, vous avez vu le code que je vous ai montré, il y a un peu de CSS, un peu de PHP, du HTML... Il n'y a pas de React à apprendre, ça va super vite à mettre en place. Le blog que je vous ai montré, je l'ai développé et voilà, un, un peu cet après-midi. Euh, en, D'ailleurs, entre midi et deux, euh, voilà, entre, <rire> entre la poire et le fromage, euh, vite fait. Quoi. Et quand tu t'es rappelé que tu intervenais ce soir euh, sur le. Oui. Un... <rire> c'est ce que je ne voulais pas dire, mais c'est oui. un peu la réalité. <rire> Alors, ce, qui est, ce qui est bien, c'est effectivement moi pour avoir vu les dernières créations de NIT, on sent qu'il y a un gap. Euh, qui est, qui, est, qui est très clair hein, sur les derniers, dernières années où franchement le boulot qui a été fait c'est super propre c'est beau maintenant vous êtes 100% gut euh, c'est c'est encore les, les performances sont en plus meilleures donc euh, moi j'encourage tout le monde et c'était un peu le sens de l'intervention de JB de ici euh, à vraiment commencer à, à vous pencher très très sérieusement sur Gutenberg vous avez vu les résultats qu'on peut obtenir c'est très beau il euh, n'y a pas photo en termes de performance, clairement euh, donc voilà je vous conseille ceux qui sont encore hésitants, ceux qui sont encore sous, sur du divi, du Elementor, je dis pas qu'il faut tout mettre à la poubelle, je dis essayez un projet, au moins 100% GUT, vous verrez que vous allez vous régaler. Moi, je m'y suis mis tardivement, parce que j'étais un, un, un réfractaire total à Gutenberg quand il est sorti, euh, et j'ai fait mon mea culpa, et je, je suis aujourd'hui un des premiers, un des plus ardents défende, défenseurs de, de GUT. Voilà. Donc euh, ça, euh, Nico, peut-être euh, un mot euh, éventuellement pour euh... Non mais très bien. Euh, euh, merci beaucoup à JB d'être intervenu ouais. euh, donc à Montpellier. Oui, oui, C'est vraiment sympa de ta part d'être venu chez nous. Hein. C'était même un super bien. honneur de t'avoir. Fabrice, merci beaucoup d'être toujours là pour m'aider à organiser tout ça. Bien et ça. puis on vous souhaite un bon apéro, comme a dit Thierry, euh, de bonnes vacances, et puis on se retrouvera donc à la rentrée pour de pour un prochain un prochain meet up. On vous donnera le menu. JB, encore merci. Ça a été très sympa. Merci la communauté. À très bon bientôt. Plaisir. Et on se dit à très bientôt. À plus. Au, au revoir tout le monde.